Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur Creative Wargames. Aujourd'hui, nous vous proposons un rapport de bataille pour Warhammer 40 000 V9 en jeu égal à 2000 points. Pour cette partie, notre premier joueur est une joueuse, c'est Aimé qui nous vient avec une énorme liste bien méta, une lutte tyrannide Crusher Stompid. C'est une liste remplie de grosses bêtes avec quelques guerriers tyrannides pour les accompagner. Face à elle, nous accueillons Bob. Vous connaissez sa voix car il nous a proposé une belle analyse de la méta en début d'année sur Creative Wargames. Il vient à présent mener une superbe armée de la Death Guard avec une liste Terminus Est. Sur le papier, ça va être chaud pour lui. Est-ce qu'il va réussir à résister à la charge tyrannide Réponse dans 1h30. Le tapis de jeu et les sides sont de la gamme Crank Wargames bien entendu. Les décors sont de la gamme My Scenari. il s'agit du nouveau lot spécial compétition, ce lot est certifié WTC et permet de faire l'ensemble des tables du layout WTC 2022. Et vous pouvez bénéficier d'une réduction en utilisant les codes en description. Vous avez aussi des réductions sur le site My Hobby Pace, notre partenaire figurine. Et puisque nous en sommes au chapitre des publicités, ne manquez pas, en toute fin de vidéo, un spot marrant et bien ficelé pour MHQ, Midi Headquarters, le site de gestion de tournois et de listes. Nous jouons le scénario Sanctuaire abandonné issu du Chapter Approve 2022. Vous avez à l'écran le détail du scénario, mais en résumé, il n'y a pas de mouvement de pré-game ou d'infiltration sur ces scénarios. De plus, vous marquez 4 points de victoire pour un objectif, 8 pour 2 objectifs et 4 de plus si vous en avez plus que votre adversaire à la fin de votre phase de cours. La deuxième partie du primaire consiste à tenir l'objectif central à la fin de son tour pour gagner 2 points de victoire ou à défaut détruire une unité adverse située à 6 pouces de l'objectif central. Notez qu'il y a un bonus de 5 points à celui ou celle qui tient cet objectif à la fin du tour 5. Tous les décors plats sont considérés par nos joueurs comme des forêts. Notez enfin que ce rapport de bataille a été tourné fin janvier, c'est-à-dire avant la data slate de février. Allez, tout de suite, les listes. Donc, je vais vous présenter ma liste Léviathan Stampede Crusher. Euh, donc, du coup, euh, c'est composé d'un bataillon euh, Léviathan unique. Euh, la particularité c'est que je n'ai plus de fine Open à 6. En revanche, j'échange ça contre une invulnérable à 5 sur toute l'armée. Et les monstres euh, ont une réduction de dégâts de 1 et le fait de compter comme X figurines, X étant le nombre de PV qu'il leur reste. Euh, donc voilà, donc ça c'est assez fort. Euh, c'est clairement une liste qui est, qui est très bonne, que je fais tourner depuis un petit moment et que je ne change pas parce que je trouve qu'elle est très bonne. Euh, le chapter approuve à pro va nerfer un petit peu la liste, mais très légèrement. Euh, donc voilà, donc, cette liste elle est composée d'un prince euh, avec les épées euh, synaptiques donc en fait c'est une amélioration qui permet d'ignorer les invulnérables euh, Ce prince là a la timer trière pour avoir une force 7 PA-3 dommage 4 donc quand on ignore les invus, ça fait quand même assez mal euh, Ensuite on a un prince seigneur de guerre avec deux dévoreurs et des serres perforantes Je lui mets également la timer meurtrière pour qu'il ait une, une létalité qui permette de compenser les moins 1 dégâts euh, éventuels euh, et il a euh, la relique qui fait moins un bless, donc euh, il est assez tanky, c'est un prince qui a plutôt euh, une vocation de, de déblayer un petit peu ce qui arrive chez moi et euh, potentiellement aller agresser en deuxième partie de partie. Et donc euh, troisième QG, ça va être le Swarmlord, euh, évidemment. Donc là on touche en fait un peu à l'ADN du Stampede, euh, qui est une armée qui se projette extrêmement rapidement grâce à ce, cette figurine. Euh, tout simplement, on peut faire bouger deux fois en phase de tir euh, une unité, donc euh, peut-être un monstre, peut-être un prince, peut-être des guerriers, et ça offre en fait une projection et une alpha po possible avec les haviards et à la fois avec le, une unité de corps à corps, ce qui est quand même très fort. Donc, euh, clairement, euh, voilà, c'est un peu euh, une nécessité. On va passer maintenant aux troupes. J'ai trois fois trois guerriers en bio-knout, donc ça permet de taper en mourant. C'est une option que j'aime beaucoup parce que ça permet de, de, de rendre un peu, le, rendre le trade un peu plus difficile pour votre adversaire dans la mesure où il peut perdre lui aussi des figurines à son tour donc je trouve ça intéressant. Euh, ils ont aussi, les trois ont le plus sain à la touche que je peux mettre sur une unité flotte ruche et ensuite il un troisième, un quatrième pack de trois guerriers qui est exactement pareil mais lui n'a pas l'adaptation pour avoir le plus sain à la touche. Ensuite j'ai un pack de CIF Yard, donc l'unité un petit peu augmentée dans le chapter Approve. Euh, clairement ça se joue toujours, mais aujourd'hui il y a une vraie concurrence qui se fait, euh, en Stampede en tout cas. Euh, donc l'unité est toujours bonne, elle a toujours des outils, donc euh, je l'ai conservé. Euh, j'ai ensuite deux side seeds de Donc euh, c'était grosse bêtes, <rire> qui ont 18 PV et qui tapent assez fort, et qui ont l'option de. qu'on lance l'âme. Et moi j'aime beaucoup cette unité parce qu'en fait elle a cette appétence à gérer à la fois le gros, l'élite et la masse. Donc ça c'est intéressant. Euh, donc c'est une unité que je joue depuis longtemps, a été renforcée par, euh, dans le cadre du Stampede euh, et effectivement c'est devenu une très très bonne unité. Et enfin la dernière, euh, c'est une nouveauté, c'est un Barbedirodgel. Donc c'est la même chose que l'autre en termes de châssis euh, à l'avant. La, à il a l'avantage d'avoir une 2 plus d'armure, donc ça c'est intéressant, ça lui permet d'avoir une sauvegarde assez, euh, assez, euh, assez basse pour pouvoir tanker un peu plus. Euh, il n'a pas de lance flamme en revanche euh, il échange ça contre en gros 12 tirs, donc c'est en deux armes, donc on peut le splitter. Euh, de force 8, PA-2, dommage 2. Euh, alors j'aime beaucoup cette entrée, euh, depuis le Stampede essentiellement et depuis le, le Codex Léviathan, euh, parce qu'en fait il touche à 3 de base. Euh, et en fait aujourd'hui on peut le faire toucher à deux et donc vu que les half-guards touchent déjà à deux en fait on retrouve la même létalité que des half euh, avec le défaut de ne pas avoir l'ignore cover et lignore ligne de vue euh, ce qui est ce qui est moins bon en revanche j'ai un dégât 2 de net ce qui permet de ne pas rebondir sur des euh, sur des d3 qui feraient des dégâts de 1 et surtout ça m'offre une possibilité de dégâts de 3 donc c'est intéressant euh, voilà et c'est aussi des half-guards qui n'ont pas besoin d'être entre guillemets euh, euh, protégé par des faibs parce que clairement euh, venez me chercher euh, ce genre de, de figurine n'a pas de problème euh, à les déblayer des figurines qui viendraient de cliquer euh, sachant que les armes ne sont pas blazes donc on peut aussi tirer au corps à corps donc voilà donc euh, c'est une, une liste tourne bien euh, clairement le stampede est aujourd'hui top codex j'affronte une liste qui est d'Edward donc un petit peu en dessous on est, on est clair euh, toutefois la liste on en a discuté avec Bob pour que la partie soit intéressante aussi euh, il est une, une armée très populeuse qui peut être un petit peu euh, un petit peu compliqué à appréhender pour le pour le Stampede euh, déjà parce que j'ai pas beaucoup de super OP, lui en a beaucoup et en plus euh, les monstres tyrannides n'ont pas beaucoup d'attaques finalement donc il va falloir que je, je, je rentabilise toutes mes attaques vraiment et probablement pas jouer euh, de manière hyper agressive non plus euh, dans un but de conservation de ressources pour essayer de, de limiter son sa présence sur table au fur et à mesure de la partie euh, voilà on va jouer les nouveaux scénarios également donc ça euh, on joue un scénario qui n'a pas, pas trop d'ADN de nouveaux codex, on va enfin de nouveau CA, il euh, n'y a pas d'action à réaliser dessus. Euh, par contre le système de primaire bis euh, va être assez euh, structurant je pense. Euh, Est-ce qu'on expose des ressources au centre ou pas enfin, On va voir. Et donc je vais commencer la partie avec 9 points de commande. Alors Pour ce rapport de 2000 points euh, compétitif, euh, je joue mon armée de cœur, qui est la Death Guard. Donc, pour rappel, la Death Guard, ce sont des gros Space Marines euh, renégats et hérétiques euh, qui sont euh, contaminés euh, et qui vénèrent le, le dieu euh, Nurgle, le dieu de la peste et des maladies. Donc C'est une armée relativement lente, mais euh, sommes toutes euh, très tanky. Euh, pour euh, donc, ce rapport de bataille, j'ai choisi d'aligner une liste Terminus Est. Euh, pour ceux qui ont regardé la tier liste, euh, on sait que le codex tyrannide est quand même relativement puissant et que euh, le, le codex gardes est plus bas euh, dans la tier liste, donc euh, ceux qui n'ont pas vu euh, la vidéo, allez la voir. Euh, on a, on a décidé avec Aimé d'essayer de, de, de, de construire un match-up intéressant. Et, euh, et je suis un membre actif du Warhammer Forum, donc on a beaucoup discuté de cette liste. Euh, donc post-chapter à prof de cette liste, toutes les unités ont pris euh, bah, malheureusement euh, des nerfs en points. Donc on va voir ce que ça donne sur table aujourd'hui. Terminus Est, ça consiste en quoi euh, C'est la compagnie de, de Papatifus. Euh, C'est une compagnie qui est essentiellement basée sur l'infanterie, puisque vous n'avez pas le droit d'utiliser des véhicules. Mais en contrepartie, vos unités d'infanterie, et plus spécifiquement les véroleux, bénéficient de, de buffs intéressants. Euh, et quelques tricks de jeu qui vont vous permettre aussi de vous déployer en frappe en profondeur et euh, quelques disciplines de sorts supplémentaires qui vont euh, donner des buffs en tout cas à votre armée que vous n'auriez pas dans une compagnie standard. Donc l'armée de renom pour résumer. Mon armée elle est constituée donc d'un bataillon euh, Terminus Est euh, qui est mené par euh, Papa Tifus, ou Jean-Michel Tiffus euh, comme je l'appelle. Euh, Papa Tiffus a donc ses traits de seigneur de guerre euh, qui sont euh, ses traits signatures plus le trait Terminus Est euh, qui est cadeau. Euh, ensuite, je joue un Malignant Plague Caster. Euh, ce Malignant Caster, donc il est tout vanille, tout classique. Euh, ce Malignant Plague Caster, lui, il est équipé avec des sorts justement de la discipline Terminus Est. Un qui permet euh, de choisir une unité à 18 pouces euh, et euh, de réduire sa, sa pénétration euh, d'armure de 2, ce qui est quand même très fort puisque vous êtes lent, vous voulez avoir un minimum de résistance par rapport aux impacts des autres, donc ça, c'est un premier buff. Et le, la deuxième chose intéressante, c'est qu'il euh, a un second pouvoir euh, qui s'appelle la peste pulmonaire et qui permet en fait euh, de euh, limiter les charges de l'adversaire de l'unité ciblée à 6 pouces, euh, d'interdire les courses. Euh, et de mémoire, je, je crois que c'est tout. Euh, et ce petit malignant, il a droit à une petite relique. Donc euh, je lui ai mis ce qu'on appelle, euh, les, je crois que c'est les fumerolles, euh, ce qui permet d'augmenter la pouvoir la portée ses pouvoirs de 6 pouces, puisque la portée moyenne est de 18, donc ça fait un peu court, donc à 18 à 24 on est, on est quand même mieux. Ensuite en choix de troupes, comme on est en terminus est, ce sera 4 x 20 pox. Donc le pox c'est vraiment, on va dire, l'épine dorsale de l'armée, c'est super OP Malheureusement ça fait qu'une seule action qui, qui est contaminer les objectifs, qui est un des, un des secondaires signatures de, de la Guard euh, mais dans le scénario présent, je ne l'aurais pas sélectionné, on, on verra après pourquoi. Euh, c'est une bonne unité d'attrition, parce que pour deux PC, en fait, elle me permet de coller en moyenne 20 mortals, euh, 12 mortales sur ce que je charge. Donc c'est quand même relativement, euh, relativement impactant. Euh, à côté de ça, ils ont des tricks de rip donc qui permettent de prendre les objectifs et aussi de pouvoir re-amener sur la table une unité de Pox qui aurait été quasiment détruite euh, pour un coût quand même relativement élevé de 3 PC. En troupes, euh, en second choix, nous aurons 2 x 5 plaques marines. Euh, si j'ai pris des plaques marines, habituellement, dans les builds précédents, on n'en voyait pas. Euh, maintenant, avec le GTA 2022, on est fortement engagé à faire des actions. Malheureusement, sur ce scénar, il n'y en a pas. Mais c'est l'occasion pour moi de vous montrer la mécanique de frappe en profondeur qui vient avec Terminus Est. Donc pour un coup, un certain coup en PC, je peux placer mes unités en frappe en profondeur, unité qui n'y aurait pas droit habituellement. Et ça me permet de tenter justement un secondaire que j'aurais pas l'habitude de prendre, qui est retrouver les données de Nashmund. En choix d'élite, c'est là que la Death Guard en a le plus, donc vous allez voir, il y a un peu de volume. J'ai pris 2x5 Terminator Rouillard, qui sont équipés d'un fléau pour pouvoir aller au corps à corps et euh, d'un combi-fuseur sur le champion, à noter qu'une des deux unités bénéficie du stratagème euh, de champion des maladies, et donc euh, dispose d'une relique qui est le crâne pestiféré de Glotilla, où vous verrez, je dis souvent crâne pestiféré de Clotilde quand j'en parle, qui permet de gratuitement euh, cibler une unité à 6 pouces et de lui donner euh, un certain nombre de mortels en fonction d'un jet de dés. Euh, c'est une, une relique qui est quand même relativement forte et qu'on voit dans, dans toutes les listes, ça permet de, de pouvoir sniper un patron, euh, on va dire, de, de façon un peu, euh, un peu gratuite. quoi. <rire> même ça vous coûte un PC. Toujours en élite, on va retrouver les Terminators des Shrouds, ceux-là, on les présente plus, ils sont iconiques de la Death Guard, c'est des Terminators vraiment d'attrition, ils sont équipés de leur faux qui fait relativement mal au corps à corps, ils ont le mot-clé Bodyguard, donc en fait ça permet d'avoir un châssis pour protéger les personnages relativement intéressants. Dans le CA 2022, malheureusement, ils ont pris un petit up en point, mais maintenant, le second gantelet Giclepest gicle du, euh, du champion est gratuit. Petite, petite consolation. Ensuite, en choix d'élite, sur le dernier slot, on va retrouver les Virions, parce qu'aujourd'hui, en desgarde, c'est difficile de sortir sans. Le premier, c'est le Taliman, donc pareil, tout le monde le connaît, c'est une pompe APC qui permet de donner plus un pour toucher à une unité en phase de commandement donc ce qui va s'avérer utile euh, notamment sur les, euh, les Terminators euh, des Shroud, puisque eux, quand ils tapent, ils ont un moins 1, ça permet de le compenser. En second choix de Virion, on va retrouver le Full Blade Spawn donc qui malheureusement vient de prendre 15 points avec le CA mais qui, somme toute, me semble euh, obligatoire dans les listes d'Esgard, euh, du fait de sa relique signature hein, qui lui permet euh, d'annuler l'initiative de charge de l'adversaire à 6 pouces et ensuite sa capacité native à lui qui lui permet euh, de mettre un fight last à 3 pouces. Je lui ai bien sûr mis le pathogène de mort euh, visqueuse qui lui permet de relancer gratuitement son nombre de tirs de lance-flammes euh, donc, ça fait un total de 100 points, donc il commence à être relativement cher, mais pour moi il reste obligatoire puisque euh, déjà l'armée des mets est très mobile, mais même globalement vous êtes un des gardes, vous avancez pas vite, donc ça vous permet en fait d'avoir une relique de défense à l'impact puisque c'est rarement vous qui allez avoir l'initiative de corps à corps. Alors, la partie d'aujourd'hui, donc c'est ça qui est intéressant, aujourd'hui on va tester le CA 2022. Euh... Si vous êtes un wargamer, euh, normalement vous êtes censé être au courant, à moins que vous soyez hors des réseaux sociaux et, euh, et que vraiment vous ayez raté l'information, enfin je vois pas vraiment comment. Euh, le scénario d'aujourd'hui, il est particulier parce qu'il n'a pas d'action, ça change vraiment la, la donne par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, donc, ça va être un peu une partie playtest pour moi. D'autant plus que je joue Terminus Est, donc vu que la Desgarde elle a été très mal servie, on va dire, avec le CA 2022, beaucoup de sel a coulé, hein, j'ai beaucoup partagé avec les autres joueurs Desgarde. Euh, je salue Yoga Feu d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup partagé sur la, la Terminus Est. Euh, on sait que bah, ça risque d'être difficile là pour ces premiers, euh, premiers mois de, de saison. Donc l'idée avec Aimé c'était de voir ce que ça donnait en Terminus Est et puis surtout de proposer un match-up intéressant puisque donc, le codex Tierney il est très haut dans la méta, euh, dans, la, dans la tier liste, et le colex Desgard il est très bas, enfin euh, il est plus bas en tout cas. Donc on, on voulait essayer de trouver un équilibre pour, euh, pour que la partie elle soit, elle soit sympa pour, euh, pour vous, pour nous, euh, et qu'on passe tous ensemble un, un bon moment. Je démarre avec un nombre de points de commandement de 9, mais comme j'ai choisi d'utiliser le stratagème Terminus Est qui me permet de mettre des unités buboniques à start Astartes en frappe en profondeur, je démarrerai donc ma partie avec seulement 6 PC. Ok, donc on va vous présenter nos secondaires. Euh, je vais commencer. Donc j'ai pris Engager sur tous les fronts euh, qui devrait me permettre de sécuriser un certain nombre de de points secondaires parce que la liste a vocation à aller vers l'adversaire et donc ce sont des points qui, entre guillemets, se scorent indépendamment de l'adversaire donc c'est de, de bonnes de bonne dispositions de prendre ça. voilà Pour répondre à ça, euh, étant donné qu'on euh, est sur les objectifs de prise de table, euh, moi j'ai choisi la domination euh, parce que ma liste Terminus Est a énormément de super OP. La liste de Aimé en a moins, en tout cas moins qui peuvent se projeter, moins de masse. Donc euh, potentiellement, en me déplaçant relativement vite et en me positionnant correctement sur trois euh, objectifs, euh, j'aurai la possibilité de marquer trois points à la fin de chacun de mes tours de joueur. Yes. Euh, ensuite j'ai pris nos pas de prisonniers, euh, qui consiste à, à faire un compte du nombre de PV euh, par figurine tuée. Donc la liste de Bob en a un certain nombre. En plus, il y a des stratagèmes pour faire revenir des unités, donc ça va accrémenter ce score-là. De toute façon, ma liste, est une liste agressive, donc va dans la destruction. Donc c'est un objectif qui, de toute façon, si la partie, partie se passe, passe bien ou pas, ça sera un secondaire que je ferai naturellement. Donc c'est dans cette orientation-là que j'ai pris pas de prisonnier. Voilà. Alors. Vu qu'on est sur les objectifs plutôt d'attrition, et eh bien, euh, vu que ma liste est très populeuse pour répondre aux nos, aux nos prisonneurs euh, aux pas de prisonniers, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que moi je suis parti sur tuer les gros. Ah oui, parce que t'as plein de gros. Parce que t'as plein de gros, <rire> c'est-à-dire que c'est un peu la liste qui joue. Ouais. Euh, donc, euh, aimer potentiellement peut donner 15 points avec sa liste, que je compte tenter d'aller chercher, euh, puisque c'est 3 points, points c'est ça, hein, par grosse bête. De, de toute façon, t'as tout intérêt à le prendre, parce que si clairement mmh. qu on ne tue pas les monstres. Euh... La partie euh, ne sera pas bien engagée. Tout pour à toi. fait. Euh, donc, euh, c'est un secondaire qui me semble cohérent euh, en prise. Euh, en, en, en, en choix, en choix choix, de choix, ouais. choix exactement. Euh, ensuite, moi, mon dernier secondaire, ça sera toujours de l'attrition, parce que je n'ai pas envie de faire des actions. <rire> donc, ça sera tuer les personnages. Euh, en gros, l'idée, c'est quoi C'est de. De, de pouvoir sanctionner des erreurs de déplacement grâce à ma, ma mobilité, etc. Euh, et de pouvoir, euh, entre guillemets, obliger Bob à soit garder ses ressources protégées chez lui pour qu'elles aient moins d'impact, soit les exposer au risque de les perdre et de toute façon si j'ai comme ambition de, de raser tout le monde donc on aura plus pour se même ma barbe même la barbe <rire> euh, et ben bah, j'aurais probablement accès au personnage donc c'est dans ce, cette optique là sachant que j'avais pas d'autre choix euh, on sait qu'on est en chapter à prof 2022 donc euh, a priori on nous guide à faire des actions donc moi j'avais prévu dans ma liste 2 fois 5 euh, plagues marines qui sont là pour faire des actions or sur ce scénario là il n'y en a pas <rire> Donc euh, au bout du placement des objectifs, j'ai choisi quand même euh, d'utiliser une des capacités de Terminus S qui permet d'envoyer de, en frappe en profondeur euh, mes unités de PM et donc de tenter un objectif que je ne prends jamais en desgarde qui est euh, Retrive Narmoon Data. C'est l'ancien brouilleur en fait, euh, l'ancien Retrive euh, Octarius Data, euh, l'objectif qui euh, vous demande de faire une action euh, dans chacun des quarts de table, à plus de 9 pouces des autres quarts de table et qui permet... Euh, C'est 6 C'est 6 J'ai dit 9 C'est 6. Euh, et qui permet donc euh, de scorer un, une incrémentation de points euh, 4, 8, 12 euh, de mémoire euh, en commençant à partir de deux quarts de table dans lesquels on a déposé les brouilleurs. Ok, donc mon déploiement, donc euh, je me suis déployé un peu en... En fonction des objets, évidemment, puisque on a donc des objectifs au centre de table, un au milieu qui est important sur ce scénario-là, puisque c'est ce fameux, c'est le fameux primaire bis qui va nous permettre d'incrémenter notre primaire en plus du scoring qu'on a pu connaître. Donc, un renforcement au centre de la table, ça permet aussi de, de, de s'orienter en fonction de, de, de l'orientation que prend la partie. Euh, voilà donc j'ai mis euh, mes deux bases de tir un peu sur la, les latéralités les high guards au niveau de ce décor ici euh, ils sont cachés hors ligne de vue euh, pas tant parce que la liste de Bob ne tire pas vraiment c'est plutôt pour avoir euh, une possibilité de tirer euh, sur euh, l'entièreté de la table euh, ces high guards sont jumelés de l'autre côté par le barbet zéro qui se trouve ici et qui du coup lui a une l'avantage d'être des high guards qu'on ne close pas euh, donc c'est intéressant euh, donc ça c'est cool euh, voilà. ensuite on a donc les deux satellites qui sont mis un petit peu de part et d'autre euh, soit pour pouvoir rejoindre le centre soit pour pouvoir aller se poser sur les objectifs euh, latéraux euh, parce qu'on a quand même la notion de primaire à prendre en compte et ensuite euh, j'ai euh, mes guerriers qui sont placés en fonction des, des buffs qui vont être amenés à donner donc on a un pack de guerriers à côté du barbed, un pack de guerriers qui va être à côté des aviards. Et ensuite un pack au milieu euh, qui lui va pouvoir buffer un petit peu mon centre euh, en termes de plus sain à la touche et ensuite j'ai mon pack de guerrier qui lui n'a pas le, le, le plus sain à la touche c'est le pack avec euh, les couronnes violettes euh, lui euh, il a vocation à aller prendre la table et s'exposer euh, comme ça, il, il peut je peux le perdre, je, garde, je conserve mes, mes bœufs de plus à la touche. Euh, voilà. Et ensuite, bah, j'ai mes, mes, ma force de frappe un petit peu rapide euh, avec les princes. Donc il y en a un, celui-ci, qui te permet de faire une relance intégrale sur les haïve euh, qui est à côté d'eux. Euh, voilà, <rire> ça, ça va être important parce qu'il y a beaucoup de forêts sur la table donc du coup on va être amené à avoir des moins 1 à la touche donc la full roll, roll va être intéressante et ensuite j'ai le combo swarmlord, prince et les double épée au centre de la table pour aller menacer à 32 en fait de mouvement donc on va pouvoir probablement se projeter, soustraire des ressources à l'adversaire rapidement pourquoi pas se poser sur des objectifs, on peut imaginer par exemple ici il y a très peu de, de présence sur table donc je peux avec très peu de ressources prendre les points ici et l'obliger ensuite soit à abandonner ici soit à aller prendre des unités pour les mettre par là donc voilà il y, a, il y a pas mal de plans dans ma tête qui se dessinent et puis on verra bien comment, comment Bob réagit euh, voilà donc euh, je le rends la main à Bob pour la présentation de son armée et de son déploiement. Alors donc pour mon déploiement de ma merveilleuse armée terminus est, euh, le scénario étant euh, avec des objectifs qui sont vraiment sur le centre table. Euh, j'ai choisi euh, d'avoir un déploiement quand même relativement agressif. Autre point, comme j'ai pris le secondaire domination, j'ai choisi de ne pas jouer tous les scénarios, euh, tous les objectifs, pardon, et potentiellement euh, laisser un peu celui-là vacant pour me concentrer vraiment sur les trois qui sont présents ici, ici et ici. Au niveau de mes pauses, comme je disais, je me suis déployé de façon agressive. Donc On va retrouver euh, notre grand-papa Jean-Michel Tifus qui est juste ici, étant euh, à 3 pouces là de mes Terminators d'Eshard, euh, pour pouvoir bénéficier de sa règle Bodyguard, mais pour pouvoir quand même euh, envoyer du psy. Ensuite, euh, mon second QG, il est là, c'est le Malignant plankcaster donc pareil, placer aussi à 3 pouces des euh, Deschrouds ici pour bénéficier de la règle Bodyguard et quand même pouvoir envoyer du psy, notamment sur les choses qui vont arriver là pour pouvoir mettre des debuffs. Ensuite, on n'a vraiment pas fait dans la dentelle, on a mis les 4x20 POX en ligne droite devant, l'idée étant de bénéficier du stratagème euh, Terminus Est qui permet de les faire avancer de 7 pouces et potentiellement, soit d'aller soirmer les objectifs avant que Emen arrive, soit inversement, à aller charger ces gros qui euh, potentiellement viendraient sur les objectifs euh, centraux. Ensuite, euh, toujours avec les troupes, on a donc les 2x5 plaques marines qui sont ici, qui attendent sur le pont du terminus est le signal de euh, Jean-Michel Tifus qui leur dit allez les gars c'est le moment d'aller sur table. Ensuite pour les choix d'élite, j'ai dispatché mon armée, euh, je pense que vous avez vu au détail de la liste d'armées, j'ai que des doublettes quasiment, donc j'ai 5 terminator euh, rouillard qui sont ici suivis par les quatre euh, des et j'ai fait la même formation en fait de l'autre côté cinq terminator euh, rouillard et quatre euh, terminator des l'idée d'avoir fait ça c'est que ça me fait des chaussons pour pouvoir mettre euh, mes virions donc le premier virion il est placé juste là c'est donc euh, le full blade spawn donc en fait avec son aura de 6 pouces ça lui permet en fait de couvrir les terminators et donc euh, d'éviter de se prendre une charge qui serait trop violente et de l'autre côté, nous avons le Taliman qui vient faire la pompe à PC, qui est aussi lui dans son chausson de, de Terminator. Pour le reste, euh, bah, a priori, euh, je pense que j'ai tout dit. On va faire maintenant le dé pour savoir qui commence. C'est parti Oh On va Attention Le suspense est à son comble. Oh, il est vraiment là. Il est vraiment à son comble. Voilà, non son Très bien. Écoute, euh, je ne pensais pas avoir un intérêt particulier à commencer. Toutefois, euh, je pense que ça va, être un, ça va être un avantage euh, dans le cadre de, de mes placements que je parlais au début de partie. Je vais pouvoir tout de suite polariser un petit peu la partie, et c'est toujours un avantage, je pense, de commencer. En tout cas, je pense ça que c'est avantageux. Pas peur de commencer mmh. et, euh, et ça me va. Voilà. Per Personnellement, Aimé le sait. Euh, J'aurais préféré commencer pour pouvoir swarmer la map tout de suite. Oui. Malheureusement, je vais d'abord prendre des tirs. Donc, euh, il va s'agir de faire son death et de tanker fort. Ok, donc c'est parti pour ma phase de commandement, je vais passer à 10 PC. Il euh, faut savoir que c'est une ressource importante désormais. Euh, J'ai maintenant une phase de commandement, pour un Codex V8 c'est à noter. Euh, cette phase de commandement elle va s'articuler de la manière suivante. Je vais mettre un plus 1 à la touche avec ces guerriers là sur le pack de Heave Je vais mettre une full reroll de ce prince sur les Heave Eux vont mettre un plus 1 à la touche sur notre ami ici. Et euh, eux vont mettre un plus 1 à la touche sur le barbadier rouge. C'est la fin de ma phase de je commandement. commande. profite de ta fin de phase de commandement puisque j'ai donc un taliman qui me permet de récupérer un PC à la phase de commandement de chacun des joueurs, mais attention, un seul par round de bataille, sur un 7+, plus, sur 2 d Et c'est un oui C'est arrivé, c'est récupéré. Ok, donc fin de ma phase de mouvement, donc j'ai fait ce que j'avais dit. En gros, je ne veux pas offrir des charges trop rapides à Bob sur ce flanc-là. Donc je vais attendrir celui-là, et en fait le but ça va être de grignoter ce flanc pour l'enfermer chez lui en fait, et avoir du coup cet objectif là un petit peu safe pour moi. Euh, vu qu'il n'y a pas de tir en face, j'ai fait avancer mes aviards en plus ça va me permettre d'ignorer euh, cette forêt là. Euh, donc de toute façon, moins un je l'avais, donc autant là je ne l'aurais peut-être pas. Euh, donc c'est pas forcément déconnant, mon prince reste là-bas pour avoir cette projection, et j'ai placé mes lance-flammes pour... En fait le but de la... du tour c'est de cliner ça, typhus et de repartir. Donc on va voir comment euh, comment ça se déroule et on verra bien. Voilà, c'est parti pour ma phase de magie. Euh, je vais enchaîner. Euh, je vais lancer une déferlante sur mes Havyard avec ce prince-là pour qu'il puisse bouger euh, avec des armes lourdes sans avoir de malus. C'est un sort qui passe à 6, qui rate. Je vais ensuite lancer un catalyseur euh, sur ce hiérodule là Ça passe à 6. Tant je dispelle. Euh, pas non, pas je ne serai pas. Ah c'est celui qui -là, là est là-bas C'est celui-là. Okay. Ouais. Je vais lancer un paroxysme sur le pack de derrière. Qui passe, ça sent fort, qui passe à 5. Abjuration de Jean-Michel Tiffus. C'est 6 est abjuré. Ensuite, il va lancer un hurlement psy. Qui passe à 7, c'est un des trois mortels. Tu auras d'autres sorts à lancer, à ouais, mais à mais après Je ne plus la dispel après, donc euh, tu as tout intérêt à essayer de dispeller. Voilà, on est d'accord. Tout à fait. Hop là, et c'est dispel. dispel. Et maintenant on va lancer les sorts agréables. On va mettre une invue à 4 sur ce brave homme. Euh, non, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne sert pas à grand-chose donc je vais lancer plus que plus des trois attaques sur ce prince-là. Et ça rate. C'est la fin de ma phase de magie, pas terrible mais je prends. Voilà. C'est parti, je vais commencer ma phase de tir. Le Hiérodut qui est ici, le plus loin, va tirer sur les pox violets. 3 des 6 tirs, ce sera 7 tirs sur du 3+. Ça fait 5 Philnopen, du coup. 5 pain à 6. J'en sauve 2. J'ai donc 3 morts. Je vais poursuivre. Je vais faire euh, le deuxième Lyrodule dedans. 12 tirs. Sur du 3. Plus. Ça fait 8 Philnopen. 8 Philnopen à 6. Ça fera donc 8 morts. <rire> C'est moins bien que tout à l'heure. C'est moins bien que tout à l'heure. Mais dans les stats, on est là. Ok, on va poursuivre. Euh, je vais faire tirer les aviards. Donc les aviards, je pense qu'il n'y en a aucun qui n'a le malus des forêts. Yes. Donc, on va tirer à 3 ⁇ full reroll, puisque je me suis déplacé. Tu cibles quelle unité L'unité de, de L'unité devant Toujours l'unité de vieux. C'est parti, 3 ⁇ full reroll. C'est stable. Et sur du 2. C'est stable. Ça, ça l'aime moins quand ouais, même. Moins de reroll quand et même. 3. Ouais. Alors ça fait 3 dégâts 3, 2 dégâts, 3 dégâts 2 et 2 dégâts 1. Et eh bien à l'issue de tous ces fils no pain, malheureusement le tanking n'a pas été là. Mais bon en même temps on est sur du dégât multiple, donc ça tanque pas autant. Mais il ne reste plus qu'un seul pox. Donc on enlève Hop, le Barbadier Rodule met tout dans les pox de derrière. C'est parti, no. c'est du 2+, et c'est de nouveau du 2+. Ça fait tout ça en dégâts 2. Je t'invite à lancer tout ça, et puis de relancer si tu as des 6. Ok. Hop, sur du 6. maintenant, oh. bah il faut refaire la, bah la même chose. Attention. J'en euh, sauve, sauve un et donc je prends euh, cette, cette mort. Ouais. Je vais refaire bouger euh, mon ami le euh, prince qui va bouger ici comme cela et je vais retirer avec mes heavy Pourquoi je vais retirer Parce que j'ai pas du tout envie. Euh, en fait, ce que je veux faire, c'est forcer Bob euh, à en fin de compte utiliser le plus tôt possible dans la partie son repop de pox. Comme ça, moi, j'ai toutes les infos. Et après, c'est fini. Voilà. Donc je veux appuyer tout de suite. <rire> Comme Appuie. ça. Vas vas -y, vas -y. Appuie. Vas-y, vas-y. Appuie. Du coup, je vais payer euh, un PC, euh, deux PC, pardon, excusez-moi. Pour pouvoir retirer avec mes, mes headguards. Ouais. Ils sont toujours en 3, reroll. Je vais pas prendre de risque. Je vais mettre deux head sur le gars qui reste. Euh, même si c'est un peu hors stat. Mais je veux, je veux assurer la mort de ce POX-là. Et le reste, ça va partir là-dessus. Est parti je commence par euh, sur du 3 plus reroll sur le premier box oh il est mort il est mort <rire> et donc la deuxième salle full touche et c'est sur du 2 plus et donc celui des 3 dommages alors là il ya 2 dégâts 3 celui-ci était un dégâts 2 et 2 dégâts Donc à l'issue euh, de mes jets de fill no pain, euh, comme on est sur du dégât multiple et qu'on n'a qu'un film no pain à 6, c'est compliqué. Donc je perds cette pox. Voilà, et du coup, on va passer à ma phase de charge. Ma phase de charge qui va être très brève. Euh, mon prince, ici, va charger Typhus. C'est une charge qui passe. Je vais euh, me mettre, donc tu n'as pas d'intervention héroïque possible avec eux. Non. Donc je vais me mettre à plus de 3 pas de ces gens-là, comme ceci. Un fichier a sauté dans le warp, il me manque le moment où le Prince Tyrannide découpe proprement Typhus au cac. Ça aura tout de même coûté un PC à aimer pour une relance. Et je vais payer un PC pour utiliser le stratagème Invasion. Je vais donc passer à 6 PC. Et je vais avoir le droit de rebouger d'un mouvement normal dans la direction que je le souhaite au lieu de faire mon mouvement d'engagement, de, de, enfin de, pardon, de consolidation. Mon prince a les glandes surrénales qui lui permet d'ajouter plus 1 à ce jet, donc il bouge à 17, plus 1 des 6. Il bouge donc à 19 par ici, dans la forêt. Et donc ça m'amène à la fin de mon tour. Euh, donc c'est un très bon tour, on va pas se mentir, j'enlève quasiment deux pox, deux paquets de pox. Et je retire l'élément buffer euh, de, de Bob et je me positionne tout de suite sur la latéralité que j'avais signalée au début. Euh, donc c'est plutôt bien parce que ça me permet de marquer deux points d'engage, euh, d'avoir fait un certain nombre de nos prisonniers que je compterai à la fin et en plus de devoir tuer euh, un personnage qui je crois est ton seigneur de guerre. Qui est mon seigneur de guerre. Donc, donc je marque quatre points sur un premier tour, c'est très bien. Et je me suis positionné sur le premier objectif et du coup ce qui va engendrer Bob à venir me détruire cette figurine pour espérer euh, me reprendre les points. Je suis loin quand même. Hein. T'es loin. Et on, on va tenter et, donc, tu, voilà. et tu scoreras aussi deux points puisque je dans tiens le, centre, tu tiens exactement. le centre à la fin de ton tour. Donc, donc tu marques je, deux points. Je marque deux points sur le primaire au premier tour. Incroyable. Incroyable. Début de la phase de commandement terminus est. Nous avons pris des pertes, mais nous sommes toujours là. Euh, donc, mon but maintenant, ça va être euh, potentiellement d'aller chercher les cibles qui sont, euh, qui sont prenables et surtout de commencer à avancer sur les objectifs. Euh, je vais donc, euh, en phase de commandement, j'ai un plus 1 à donner avec mon taliman, mais ça s'avère un peu anecdotique euh, et potentiellement des rip-up de pox. Mais étant donné que mes unités de pox ont été lavées, euh, je vais plutôt tenter de payer 3 CP pendant ma phase de renfort, de, de, de fin de ma phase de mouvement, pour faire revenir les 6 pox à effectif complet par un des bords de table. Donc voilà, ils sont juste ici. Et, euh, et on, va, on va essayer de mettre, ça, de mettre ça en place. Et je regagne un point de commandement. Alors soyons clairs, pour ce premier tour on a cramé du point de com, puisqu'on en a cramé 5 au total. On en a cramé 2 euh, pour pouvoir utiliser le stratagème qui s'appelle euh, Unleash the Horde, donc euh, qui permet à tous les pox d'avancer euh, de 7 pouces au lieu des 4 habituels. Ce qui m'a permis donc de me projeter sur cet objectif ici de déplacer mon gros pack euh, jusqu'à euh, la moitié du, du champ de bataille. Euh, donc durant ma phase de mouvement, euh, on a déclaré que euh, les 4 des ici euh, vont réaliser l'action Retrieve Nachmund Data, donc retrouver les, do les données de narmund L'objectif secondaire a changé. Euh, maintenant, euh, il faut lancer un dé euh, et faire égal ou en dessous du nombre de figurines de son unité. Et vous avez droit à un bonus si vous êtes troupe. J'ai donc 4 des qui ne sont pas troupe. Je réussis donc mon action sur un 4 ou moins. C'est un 4. Je marquerai donc 0 points pour le moment. Euh, ici avec les Terminator, j'ai essayé de m'avancer un petit peu pour pouvoir profiter du couvert. Même si c'est quand même pas incroyable, on va pas se mentir. Et donc, j'ai utilisé un stratagème à 3 PC qui va me permettre de faire revenir une unité de pox qui était entamée et pas terminée. Cette unité, elle était cachée juste ici. Et donc, je vais la faire revenir par ce bord de table. Donc voilà mon placement après l'arrivée en renfort de ces Pox. Euh, le but en fait c'est de se mettre, donc on ne peut pas se mettre à moins de 9 pouces hein, des figurines ennemies. Donc l'idée c'est de se mettre à 9 pouces euh, des Gary Carny, de tenter une charge quand même relativement gamble avec potentiellement un PC de reroll. Euh, le but étant en fait de pouvoir monter sur cet objectif et de le contester pour contester le primaire des J'enchaîne de suite avec la phase psychique pour ma phase psychique, euh, je vais donc cibler euh, ce gros monsieur ici et euh, je vais tenter de lui mettre une peste pulmonaire. On est en plein dans la saison. Euh, euh, du coup, c'est un sort qui passe sur du 7. Hop, c'est un 5, ça ne passe pas. C'est malheureux. Euh, J'ai trois points de commandement. Euh, donc, non, je ne le rigole pas. Et euh, je vais donc encore cibler ce monsieur et je vais tenter de lui mettre moins 1 à l'APA sur du 7. C'est un 8. C'est la fin de ma phase psychique. Coupé. Phase de tir, ça va être très rapide. Je vais tirer avec mon full blade spawn juste là. Donc le full est ici. Hop. Il est caché. Il est juste là. Il va tirer ici avec son gros flammeur. C'est un dé de 6 tirs relançable. C'est un 5. On va le garder. On ne va pas le relancer. Force 8, endurance de 7. Je blesse donc sur du 3. Tout à fait. 3 plus. Ça fera donc 4 save. PA 3. Dégâts 2. Invulnérable à 4. Je Joli. Un PV. Ce sera donc tout pour ma phase de tir. Nous arrivons donc à la phase de déclaration des charges. Je suis donc rentré sur le côté. On l'a dit, c'est une charge à neuf. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. En l'occurrence, vu comme la partie est engagée, on va tenter des trucs un peu, un peu velus. Donc il faut arriver à faire une charge à neuf sur les guerriers tyrannides. Attention, la charge à neuf. Ça ne passe pas. Je tente la relance. Attention, sur du neuf. Charge à 12 Ali <rire> Allez en avant, charge à 12 Donc on va swarmer cet objectif dans la joie et dans l'allégresse. Hop là Voici le positionnement de mes POX après donc ma magnifique charge à 12. Et nous allons donc attaquer la phase d'activation. Tout à fait. Donc j'ai claqué un PC pour, pour reroll l'intégralité de mes touches de POX. Bon, en fait ne consomme pas tant de PC que ça. Euh, donc je m'active, je fais donc mon pilin. Alors le but étant de mettre le maximum de figurines sur l'objectif en gagnant les 3 pouces et d'être à portée d'engagement avec tout le monde. Hop. Alors je vais enlever l'étage, c'est ça qui est magnifique et que c'est super le décor, c'est qu'on peut enlever l'étage. Voilà le placement du coup de mes pox après le piling et maintenant on va s'activer. Alors on est parti pour cette charge des Braves Pox, donc il touche à 4+, Full Reroll grâce au stratagème Terminus Est, non, au stratagème Émissaire, pardon. Hop, donc on relance sur des 4+, Hop, donc on n'en a pas raté beaucoup, on est content. Et maintenant on blesse sur du 4+, pourquoi Parce qu'on a une Force de 3, le guerrier a une Endurance de 4, mais comme il est dans mon aura de contagion, il passe à Endurance de 3. Force 3, Endurance de 3, sur du 4+. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 5, ce qui est très en dessous en fait de la strex. 5 sauvegardes 4. et bien je perds un guerrier et ça va être ce guerrier ici. J'ai des bio ce qui me permet de rester euh, sur place et donc de faire maintenant mon activation pour pouvoir taper normalement. J'ai trois guerriers qui vont taper après avoir fait mon mouvement de peeling. Tout simplement lui qui est engagé avec celui-là, celui-là se rapproche pour récupérer la cohésion avec le premier et je fais taper mes 9 guerriers qui vont toucher à 3+, et qui vont blesser à 4+, et ça fait 2 peine parce que c'est PA moins 2. 2 Phenopen à 6, papine Oh ben, oui, j'ai un mort Un partout Et je retire mon Hop. guerrier. Euh, du coup, j'ai droit à mon mouvement de consolidation. Tout à fait. Alors, fin de ma consolidation. Donc, l'idée, en fait, c'était de contester l'objectif et de le récupérer pour moi. J'ai placé donc 15 pocs sur l'objectif, sachant que Aimée, elle a une figurine ici et que le prince, potentiellement, peut compter pour 12. Donc, ça fait un total de 13 à 15. A l'issue de mon tour 1, euh, j'aurais donc marqué seulement le secondaire « Domination » puisque je contrôle 1, 2, 3 objectifs à l'issue de mon tour. Et pour le reste des secondaires, eh bien, il va falloir attendre le tour 2 pour scorer. C'est parti pour mon tour 2. Je vais donc gagner 10 points, euh, 8 points de primaire parce que je contrôle deux objectifs. Euh, et je vais euh, mettre la full reroll sur mes hai-guards, Le plus sain à la touche des gardes est sur les hai-guards, Le plus sain à la touche de ces guerriers-là, ça va aller sur lui. Et le plus sain à la touche de eux va aller sur lui. Et j'attaque. On se retrouve après ma phase de mouvement. OK, donc euh, j'ai avancé sur la table. Le but, ça va être de rentrer vraiment dans la partie en nettoyant un peu ça. Euh, je ne suis pas sûr de pouvoir le nettoyer réellement, d'ailleurs, mais euh, on va essayer de le faire. Euh, j'ai payé un PC pour que lui passe super OP. Euh, comme ça, ça me permettra de contrer en fait, son super OP à lui pour, entre guillemets, lui réduire son primaire euh, euh, Quoi qu'il se passe, parce que je pense que je tuerais normalement quelques pocs. Euh, ensuite ici j'ai préparé une agression là pour pouvoir euh, détruire un petit peu la partie Terminator et commencer à, euh, à, le, à le gêner, hein, hein, voilà clairement. J'ai préparé une charge avec mes elgards sur les pox, parce que mes halfguards sont toujours en full reroll des touches, avec plus 1 à la touche, donc ils vont taper un peu. Donc, euh, leur volume d'attaque va toujours être prenable, en, en vrai. Euh, et puis après, bah, j'ai voilà, posé mes unités pour pouvoir faire un peu de lance-flammes, de tout ça. Et puis, on va passer à la phase de tir. Et pendant ta phase de commandement, normalement sur un 7, je, je récupère. récupère un PC. Et non, c'est un 4. Ah, ça c'est bien. Du coup, tu restes à un PC. Je reste donc à un PC. Ok. Et bien, bah, c'est parti pour la phase de magie. Je vais me mettre à côté de toi. Oui, oui, viens, approche. Euh, notre ami ici va mettre une, euh, un smite dans les box. Un smite qui passe, qui n'est pas durable, ça fera une mortelle dans les pauvres. peine à 6, c'est tanké. tanké. Incroyable, c'est top. Il va mettre un catalyseur sur les aviards. qui passe à 6. Lui, il va lancer un fight last sur l'unité de Death Road ici. Le but étant de contrer son euh, le fait que ma charge ne sera pas considérée comme ayant chargé. C'est un sort qui passe à 7. Là, je vais tenter l'abjuration parce que ça change vraiment l'ordre ouais. de lancement. Donc c'est impactant. C'est à 5, ça ne passe pas. Et je vais lancer ensuite un Hurlement Psy sur les Terminators. C'est un sort qui passe. Tu ne peux plus abjurer. Oh non, je n'ai plus d'abjure, j'en avais qu'une seule. ça fait des trois mortels. Ce sera une. Une mortelle. Une mortelle dans un Terminator. Euh, dans un Terminator, dans les Terminator très bien. Euh, ça, c'est fait. Maintenant, on va, passer, euh, on va passer au Swarmland qui va mettre plus des trois attaques sur lui. C'est un sort qui passe à 6 passe et il va mettre ensuite euh, il va mettre il va mettre une invue à 4 ça n'a pas grand intérêt il va mettre une invue à 4 sur lui ça passe on va ensuite se retrouver pour la phase de tir donc pendant la phase de tir j'ai fait tirer euh, mon lance flamme qui avait moins 2 à la PA vu que là dessus ça servait pas grand chose j'ai fait tirer plutôt mon lance flamme là dedans ça a tué quelques pox ça a été accompagné par les gros tirs pendant ont en tué encore un peu plus donc là on a bien on a bien nettoyé le, le pack on va rester ici mon soir blanc va faire son mouvement de neuf pour venir ici, sur lui-même. Ensuite, j'ai lui qui a tiré un peu dans flamme-là et qui a pas fait grand-chose, qui a grignoté un, un, un bonhomme. Et là, on passe au tir des heavy Yards euh, qui vont tirer sur les, sur les gars qui sont euh, les Terminators. Et c'est parti. Donc, je touche à 3+, parce que j'ai bougé. Euh, et c'est parti. 3+, full reroll. J'aurais dû utiliser les 6 explos. C'est stable, hein C'est stable. C'est stable le codex Et sur du 3 Et j'aurais. <rire> et bah ben donc du coup tu as tout ça en sauvegarde. c'est super, oui c'est vrai que les explosifs ça aurait été bon. Hein. Ça aurait été bon, ouais. Ça aurait été très très bon. Alors bah allons-y. Sauvegarde. Hop, ah, sauvegarde. La 4, 4 ingénieurs. Bon, bah, C'est bah pas, pas trop mal. Du coup c'est des 3 dégâts. hein. Des 3 dégâts. Donc t'en as un premier qui avait perdu 2 PV. Ah euh, non, qui a perdu 1 PV. Un, un seul. PV. Il faut que je un 5 ou 6. Ok donc il est mort. Et ensuite le deuxième Et deuxième est mort en deux PV. Du coup, euh, on passe à la phase de charge. Regardez bien. Vous, je vous avais saucé avec des zoanthropes. Je vais vous, maintenant vous saucier avec des high Je charge avec mes high-guards l'épox. Incroyable. Charge à 9. Du coup c'est bien. En plus je me pose. Euh, je me pose bien au calme euh, là où j'ai envie. Voilà. Le prince va également charger l'épox j'ai fait, fait combien j'ai fait 6 alors euh, ouais je vais rester comme ça ça me semble bien euh, en plus l'avantage que Bog ne peut pas interrompre donc je suis libre comme l'air de taper euh, ici important le gros va charger euh, les terminators alors c'est cassé mais je pense que ça ne passera pas ça, passe ça pas. ne passe pas euh, du coup le prince va charger euh, les terminators c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Donc, ici, j'ai fait une charge assez faible, mais qui me suffit largement à passer. En gros, l'idée, c'est que je vais faire des mortels en lançant 11D, parce que mon prince a perdu un PV, pour faire des mortels. Je le fais. Il prend 6 mortels, donc il y a 2 terminateurs. Il prend. reste notre ami qui est ici. Je suis à moins de 4 pas de ce terminator-là, dans le pire des cas. Ce qui veut dire que je vais pouvoir lui taper dessus. Donc, là, mon prince n'est pas engagé. Donc, ils pour... lui ils ne pourront pas s'activer parce qu'en fait je ne suis pas considéré comme ayant chargé puisque je suis dans l'aura du Full Blast toutefois là, lui ne pourra pas s'activer avant moi. Et du coup, euh, quand j'aurai tué ce Terminator, si toutefois j'y arrive, euh, je pourrais m'en aller parce que je serai à plus de 3 pas du Full Blast Voilà, on va passer aux charges ici, qui vont être des charges assez rapides. Euh, on va commencer par le Swarm Lord, qui a une charge à 10 et qui va globalement se mettre là et ensuite le gros une charge à 11. Véloce. Véloce, exactement. J'en ai terminé avec mes charges. On va passer au combat. On va commencer par notre ami le gros lirodule. Il touche à plus relance. Parce qu'il a des grosses griffes, qui relance les 1. Et il blesse à plus parce qu'il a force 10. Il fait quand même 2-1. Et bah écoute, on part du principe qu'il y a deux morts parce que c'est dégâts minimum 4. C'est des. Oui. Oui, oui, oui, oui. oui. Le Swarmland va s'activer et va envoyer ses 6 attaques, plus sa queue, et ben on va, va profiter, on a des dés de couleur pour faire la queue en blanc, c'est parti, c'est du 2+, oh, merveilleux, c'est du 2+, de, de nouveau, je fais une mortelle, donc tu as 100 dégâts 3 et une mortelle, je pense que tu peux faire que la mortelle, ça devrait être suffisant, non. tu perds donc 4 euh, pox supplémentaires, oui, donc ici, l'avantage, c'est que j'avais mis 8 super OP, ce qui veut dire que même en, dans le cadre de... de j'ai laissé des figurines vivantes. Vu que je compte comme 18 figurines plus 12, j'ai virtuellement 30 figurines sur l'objectif. Donc, je suis super OP. Donc, je suis tranquille normalement pour le, la conservation de cet objectif-là. Ensuite, on va passer au prince tyrannide. Le prince tyrannide il va taper. On va refaire pareil. Il a une attaque de queue. Toutefois, là, je vais repayer un PC pour que toutes les unités qui sont engagées avec euh, l'époque Vu qu'ils sont engagés par une unité qui vole et une unité qui ne vole pas, euh, je vais relancer tous les jets de touche de 1 et tous les jets de blessures de 1 que je vais cibler l'époque, c'est le stratagème Léviathan. Donc c'est parti, le prince tape. Ok, donc il y a deux morts sur le prince. On va poursuivre avec les half cette fois-ci. Donc les half je vais les faire peeling pour qu'ils puissent tous taper. J'ai 10 attaques, j'ai deux attaques par half donc c'est du 3+, plus reroll entièrement parce que j'ai toujours mon maître de l'essin qui a été placé sur les aviards et maintenant c'est de la force 4 endurance 4 c'est donc du, euh, du, 3 plus, euh, du 4 plus reroll les 1 magnifique jet de dé ouais. bravo et bah ça te fait 100 sauvegardes à 6 de finot hop allez les gars fin le pain papine orgueille et bah écoute j'en sauve 2, ça me fait donc 4 6 8 morts Comment tuer 8 pox avec des headguards au oh, close <rire> <rire> euh, Du coup je vais répondre avec euh, mes pox. Donc on va compter combien il y en a qui peuvent taper. Majoritairement je vais essayer d'en mettre, euh, mettre un maximum sur les guerriers tyrannides vu que je les ai déjà entamés. Mais, mais malheureusement il n'y en aura quand même pas beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux mettre 6, 7 pox. Donc ça fera 14 attaques. Et après, bah, les autres iront dans les, les... Je vais faire les 3 qui vont aller dans les gardes... Dans les gardes tyrannides. Ouais, vas-y. Hop. 3 dans la live garde Ça touche à 4. Ça blesse à 5. Ça fait 2 save sur la garde je te prie. Sauvegarde avec A+. Voilà. Et ensuite, on a les autres. Donc, on avait dit... Euh, 1, 2, dit 7. 7. Je... voilà, c'est ça. Donc, 14 attaques. Sur du 4... Euh. et re sur du 4, euh, sur, oui euh, sur du 4 euh, toujours, ça. donc ça te fera 3, 4 save je te prie. 4 sauvegardes à 4 c'est parti, et bah ben j'ai un mort supplémentaire, évidemment ce sera celui-ci pour garder mon super, super OP, OP sur bien et sûr. il va taper quand même, donc on va le faire dans la foulée, Deux morts supplémentaires, Deux morts supplémentaires. et je retire mon guerrier. Ok, donc du coup ici j'ai voulu faire un, un trick un petit peu, et en fait euh, en réfléchissant aux règles, je me suis aperçu que ça ne marchait pas, en gros je voulais charger et faire les touches d'impact puisqu'il y avait l'unité avec laquelle j'étais engagé avait perdu des PV. Du coup j'ai mis 6 mortels, j'ai tué le gars qui était engagé avec moi et un autre. Euh, et je me suis dit comme ça c'est très bien. Euh, Bob m'a annulé la charge donc je ne combats plus en premier donc ça aurait été à lui de s'activer prioritairement. Mais vu que en fait ma charge m'a désengagé, vu que je ne suis pas considéré comme ayant chargé, je ne peux plus faire mon engagement taper et conso. Donc moralité, mon prince est bloqué là à cause de moi toute seule, j'ai fait une bêtise. Euh, donc il va rester ici. Euh, c'est con, parce que du coup là il y avait un ninja d'objets possible, Donc je vais, donner, je vais donner des points à Bob Gratos et je lui ai offert un petit, un petit peu mon prince. Donc c'est comme ça. Euh, et du coup voilà, c'est la fin de mon tour. Ok, alors, donc, euh, j'ai fait ma petite riposte, mais elle est assez anecdotique, hein, là, sur les trois pox j'ai voulu taper le lord et donc, euh, en fait, je lui ai plus fait des caresses qu'autre chose, puisque je ne lui ai absolument rien fait, ce qui clôture. Donc, ton tour, Aimé. Tout à fait, donc, j'ai fait mes trois points d'engage grâce à mes deux princes. Euh, j'ai fait un certain nombre de, de nos prisonniers, mais sans contrat à la fin. Et ensuite, euh, chose importante à compter, tu as un test de commandement ici, tu as perdu 4 mecs. Tout à fait. Hop, test de mort à la moins 4. C'est un cool. 3, c'est tanké. Et du coup, euh, ce qui est bien, c'est que du coup, là, de par mon erreur, bah, Bob va marquer euh, 5 points de primaire. 4. Bah, 4 points et de oui, primaire. Et oui, c'est à 5. 2022. Et moi, je Ça marque 2 dur. points supplémentaires parce que j'ai contré le centre. Tout à fait. Voilà, et je te rends la main. Merci. Début de ma phase de commandement, euh, j'ai un stratagème qui me permet de faire remonter des pox. Malheureusement sur l'objectif ici, si j'en fais remonter, euh, j'arrive pas à contester le nombre de figurines qu'est puisque les, les stampeds, eux, euh, font que le prince qui compte pour son nombre de points de vie soit 12 figurines. Donc même si j'essaye de relever des figurines, ici je pourrais pas récupérer le point. Parce que le rip-up se fait en début de phase de commandement et le scoring se fait en fin de phase de commandement. Donc là, je ne pourrais pas le récupérer. Par contre, euh, sur ce côté-là, en phase de commandement, on a un petit buff à donner. Euh, un petit buff de plus 1 du taliman, donc, qui est caché derrière. Euh, le taliman, il va donner le plus 1, je pense, euh, au Terminator, euh, au Terminator euh, Blightlord. Euh, vu qu'on est en phase de commandement, donc je récupère un PC. Et vu que j'ai un taliman et que mon taliman pompe des PC, on va tenter de pomper un PC sur du 7. C'est ainsi, ça ne passe pas. Fin de ma phase de commandement. Alors, fin de ma phase de mouvement. Globalement, ce n'était pas un mouvement très compliqué. Ici, on va s'avancer avec l'époque. Le but étant euh, de charger ce gros monsieur pour lui mettre un maximum de mortels euh, à l'aide de mon stratagème de reroll et de mortal. Ici, pareil, euh, décider d'avancer. En fait, le but de charger, c'est de pouvoir gagner de la distance. On notera que là, je vais envoyer ma relique euh, sur cette figurine-là euh, pour lui coller des mortels avant d'aller à l'impact. Le sorcier s'est placé ici pour pouvoir euh, potentiellement mettre euh, son sort soit ici, soit ici, mettre ses sorts de débuff. Euh, derrière les Terminators, ils avancent aussi, le but étant de charger là et ou alors potentiellement de charger ici en fonction de ce que je vais faire durant ma phase de psy et ma phase de tir. Ici, de toute façon, je suis verrouillé, je ne peux pas engager. Et comme je l'avais dit en début de partie, euh, j'ai mon stratagème qui me permet de faire rentrer des figurines en frappe en profondeur. Je vais donc aller chercher cinq petits plagues marines qui attendaient sur le pont du Terminus Est. Et en fait, on leur envoie le go, go, go. Et au moment où ils rentrent en frappe en profondeur, ils vont déclarer, déclarer le fait de faire euh, Retrive Narmund Data. Hop. Fin de la phase de mouvement, j'avais donc dit que j'allais activer le fameux crâne de Clotilde, euh, qui est monté sur ce Terminator-là. Euh, le but étant donc on va lancer 7 dés, euh, je choisis une des unités donc en l'occurrence j'ai choisi de prendre le, le prince de aimer. Euh Pour chaque euh, 4, le Swarmlord pardon, pour chaque 4 plus que je fais c'est une mortelle. et pour chaque 6 c'est des 3 mortales. Papinurgle! Hop, j'ai donc déjà 2 mortales plus un des 3 avec le 6, ça fera donc 4 mortales. Phase psychique, euh, je vais donc euh, lancer euh, je vais essayer d'aller cibler le, le gros papa là-bas. Je ne sais pas si j'y suis à 24 pouces. Euh, je n'y suis pas. Donc c'est gênant. Euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va cibler gros papa ici et on va tenter de lui mettre moins 2 à toute la PA de toutes ses armes. Hop, c'est un 10, ça passe. Je vais essayer de l'abjurer avec le Swarmlord. Comme j'ai fait plus de 7, le Swarmlord va prendre une mortale cadeau. Ok. Et ben, bah, je prends... Hop. Et du coup, je vais essayer d'abjurer. Non, et je vais payer un PC. Non, non, tant pis. Et ensuite, je vais mettre un smite sur le, sur le swarm. Sur le swarm l'ordre. Ok. Tout simple. C'est un smite à 11. Moins 1, 10. Euh, moins 1, 10. Ah, du coup, ça m'enlève mon sec critique. Ah, bah oui. <rire> mais comme c'est quand même plus de 7, tu pourras quand même une mortelle cadeau. Tout à fait. Plus un des 3 mortales. J'ai le droit de dissiper. Oui, tu le droit de dissiper, c'est vrai. Non. Et du coup, ça fera un total de 3 mortales. Euh, 4 mortales, pardon, Une cadeau plus 3 du, du smite. Ok. Et ce sera tout pour ma phase de psychique. Alors, euh, à la phase de tir, du coup, j'ai tiré au combi-fuseur ici et là, avec mes combi-fuseurs de champion terminator. Du coup, j'ai enlevé pas mal de PV au prince tyrannide, sachant que, comme il lui restait des PV, euh, j'ai décidé d'activer tous mes gantelets euh, souffle peste pour lui enlever ses derniers PV. Il se trouve qu'avec les petits gantelets, bah, je laissais sur du 6. Reroll par contre, euh, avec l'archicontaminateur. contaminateur euh, Ça a fait euh, combien 5 save oui, euh, ouais, J'en ai raté deux donc il est mort euh, Même, même j'ai claqué une relance mais je l'ai raté Et donc maintenant j'ai payé un PC de plus Donc pour un total de 2 PC je vais faire des 3 mortels Je vais commencer par des 3 mortels ici 3 il est mort Ici, 1 Et lui, 1 Donc lui est mort, un des cheveux a perdu un PV Et le lance-flamme a perdu un PV Ok Et du coup là on voit que l'erreur m'a coûté très cher Parce que ça m'a coûté mon prince <rire> Et 2 PC Mais je suis content <rire> Je suis content. Ok, euh, phase de charge donc, euh, bah pour ma phase de charge c'est relativement simple, ici j'avais prévu, je m'étais positionné euh, pour tuer euh, potentiellement le prince tyrannide au corps à corps si jamais j'arrivais pas au tir, là euh, j'ai envie de garder mon objectif donc j'ai pas euh, spécifiquement d'intérêt à tenter une charge ici sachant qu'en plus euh, le lance-flamme il, il peut faire mal, remarque je l'ai débuffé, donc euh, à voir, je verrai tout à l'heure si je fais quelque chose ou pas, par contre ici là c'est certain, l'épox vont charger ici pour mettre un maximum de mortels sur ce gros monsieur. Et tout le reste du pack ici va venir impacter le soir blanc pour le terminer. Alors, la charge à c'est une charge à 7. Donc là, l'idée, c'est de gagner un maximum de mouvement pour aller chercher l'objectif. Donc voilà mon positionnement après la charge. Maintenant il va falloir séquencer la charge ici, donc ce que je vais faire euh, pour tenter de le réduire à un maximum de PV pour éviter euh, des contestations, ce genre de choses ou des mauvaises surprises ou des mauvaises blagues, ce pack de Terminator va venir charger ici et le pack de Death Shroud devrait être relativement suffisant pour pouvoir euh, finir les points de vie euh, restants euh, au Swarmlord. Donc la charge des Terminator, sachant attention, je suis euh, dans une forêt, néanmoins euh, je n'ai pas de malus en tant que Bubonic Astartes pour pouvoir charger à travers les forêts. C'est donc une charge à 11. Je pense que nous sommes sur une charge relativement stable. J'enlève les petits points de vie, on les remettra après. Ou on ne les remettra pas. Ou on les remettra on pas. pas. Hop. La grosse charge à 11. Hop. On vient s'installer. Nous sommes, nous sommes de valeureux des gardes. La charge à 11 ici. Euh, ensuite, donc, on a la charge des desch juste là. C'est une charge à 6, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ils sont, ils sont valeureux. Hop, celui-là, là. Donc on va quand même essayer d'en laisser un derrière. Pour pouvoir garder la cohérence ici. Et le côté bodyguard. Pour éviter que je me fasse sniper gratuitement mes, mes personnages. Donc là, vu comme je suis positionné, normalement je devrais pouvoir taper avec, hop, avec les trois figurines ici. Là je me suis engagé, j'ai pas besoin. Voilà pour ce positionnement, et maintenant je vais, je vais voir ce que je fais avec ce, ce, ce paquet-là. Alors j'ai bien réfléchi du coup pour ma charge, euh, je vais pas y aller, je vais plutôt avoir une approche défensive. Pourquoi Parce que même si je lui ai retiré deux LAPA, donc il tape au corps à corps maintenant à PA1 et son lance-flamme euh, à PA-1 aussi. Euh, si j'y vais en fait je le tue pas, euh, parce que maintenant en Stampede il y a moins un dégât partout et moi je fais que du flat 2 quand je tape et comme ce gros monsieur a une endurance de 8 et que moi j'ai une force de 7 même si je la réduis à 7 ça fera une blessure sur 4+, donc on est un peu faiblat au niveau des statistiques et je peux pas le saturer avec ma force 5. Conclusion, je vais plutôt jouer défensif, euh, garder mon objectif euh, et patienter et plutôt lui donner l'initiative puisque moi dans tous les cas je pourrais potentiellement lui mettre un fight last ou lui annuler sa charge avec mon full blade spawn. Donc, activation de mes Terminator. Donc là, je viens faire mes 3 pouces de consolidation. Hop. Donc, j'irai pas plus loin. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Parce que là, je suis à un demi pouce de cette figurine. Et lui est à un demi pouce de ses camarades. Donc, ça va me faire un total de 16 attaques. C'est-à-dire 3 x 5, plus 1. Je me suis mis plus 1 avec euh, le Taliman. Je toucherai donc à 2 plus. Oh là, je fais des figures. Ok. Donc, plutôt, c'est plutôt bien. Et ensuite, force 6, endurance de 7, ce sera sur du 5. Ouais. Reroll des As parce que Arme de la Peste. Ça fera donc un total de 3, de 4 save. 5 save, ma bonne aimée. PA-2. 5 save, PA-2, dégâts 1. 4 plus. Je prends 4 PV. Est-ce que tu souhaites m'interrompre Euh. Non. Ok, bah je vais poursuivre, donc euh, ouais. activation des pox. donc là aussi on a un très gros pile -in. le but en fait c'est de 1, maximiser le nombre de figurines qu'on a sur l'objectif, et 2, faire en sorte d'avoir le plus possible de pox qui tapent pour euh, malmener euh, le plus violemment possible notre petite amie qui est installée sur l'objectif. Là je pourrais gratter un peu pour venir là, au plus proche, euh, là de toute façon donc, ça va être alors installation des POX juste après le piling, je vais claquer 2 PC, donc malheureusement j'ai que 13 POX qui tapent mais le but c'est quand même de te faire un maximum de dégâts ma chère aimée. Donc je n'ai plus de PC, mes PC dégagent. Le but de mes PC c'est quoi C'est de faire des mortels sur des 6 à la touche, alors attention sur les 1 c'est moi qui les prends. Euh, et un stratagème de full reroll, euh, donc c'est le stratagème justement Terminus Est qui va me permettre en fait de tenter de maximiser les 6. Donc il va falloir sortir un maximum de 6 avec 26 dés. C'est parti pour les 6. Oh là là, c'est pas fou. C'est pas fou du tout. Remarque ces statistiques. On n'est pas loin des stats, ouais. Oh, un peu en dessous, oh, non, on est en dessous. Hein. Hop. Hop. Hop. Donc ça fera un total de 6, 8, 9 7, 9 mortales. Ok. 9 mortales. Et moi, par contre, j'en prends. Moi, j'en prends 4. Plus les touches classiques qui sont juste là. Hop. Donc on va garder les 9 mortales. Méphil no pain à moi. J'en réussi un donc j'aurai 3 morts. T'as je... des pain Ouais, j'ai droit à mes no pain. C'est pas la figurine slime Non, je me prends une blessure mortelle. Okay. Les deux, ils passent pas. Euh, donc je vais mettre juste 2 dés blancs à côté pour me rappeler qu'on a fait euh, que j'ai les 9 mortales. Hop, et que moi j'ai trois morts. Et maintenant, euh... maintenant il faut faire des touches. Alors, il faut que je te blesse je te blesse sur du 6, oui non ça fait 4 fera sauvegardes, 4 à 2 sauvegardes plus. classiques A2+, et pas j'en prends le plus donc je prends 10 PV Alors activation des Terminators des Shroud Donc on va tout taper sur euh, le Swarmlord Le truc c'est qu'il a une 3+, 1 vue Et qu'il réduit les dégâts de 1 en Stamped euh, Donc j'ai pas d'intérêt à frapper avec ma grosse force de 7 Donc ce que je vais faire je vais saturer Ce qui me permet d'envoyer quand même un gros saut de dé à force 5 pa 20 donc, euh, j'espère avec ça arriver à le tomber, on va voir tout de suite. Donc, ça touche sur du 2. C'est plutôt chouette. Ça blesse sur du 5, puisque je suis force 5. Avec la des as. Ce qui est plutôt bon, ma foi. Hop, et hop, et on a euh, plein d'as à rirole. Bah, C'est une petite rirole ça. C'est une rirole faible. Et du coup, 3 plus un vue. Ouf Ben, bah... bah, Il lui reste un PV. Donc... Ok, donc je vais activer mes trois petits pocs sur le Stormland. Il lui reste un PV, donc ça te met vraiment la pile de sel, si ça se passe correctement. Je ne fais que deux touches. Je blesse sur du 6. Allez, le petit 6. Une save. Une sauvegarde à 3 Attention Aimé, tout le monde te regarde. Oh Est-ce que je la relance Tu me ferais cet affront. Il te reste un, un PC. Il me reste un PC. Ouais, je vais la relancer. Bon. Il m'aura quand même fait pas mal d'envues à 3 raté, ce bougre. Fin de la phase de corps à corps, eh ben, ça s'est pas trop mal passé. Enfin, en tout cas, moi ça s'est plutôt bien placé. Aimé, elle a malheureusement pas eu, euh, pas eu beaucoup de, de chance. Euh, ici, donc le Swarmlord, bon, j'aurais espéré le tuer, mais je l'ai quand même réduit à 1 PV, c'est déjà pas mal. Le gros monsieur, je l'ai réduit à 4 PV, merci les Pox et les Terminators qui ont fait le taf. Et de l'autre côté, bah, et, euh, il a pas réussi à tuer mes, mes quelques Pox qui restent. Bon, c'est pas Game Changer, mais j'ai encore des survivants là, donc ça lui fera sans doute faire des choix. Ce qui nous amène donc à la fin de mon tour au niveau du scoring, euh, je ne marque pas la domination. Malheureusement. Euh, je vais prendre euh, 4 points euh, de Retrive Data puisque je l'ai fait avec la petite troupe qui est cachée derrière la, la grande ruine euh, là-bas. Euh, je n'ai toujours, euh, je vais tuer un monstre, euh, donc du coup je prends oui. 3 points pour avoir euh, tué le Prince Tierlead. Non, 2. C'est 2 Oui. Ah oui, oui, 2 oui, points. 3 ouais. c'est les grands, ouais. Et, et ce sera tout, c'est déjà pas mal. Ok début de ma phase de commandement, j'ai récupéré un PC, je vais mettre plus un à la touche toujours sur la laviarde, je vais ensuite mettre plus un à la touche de E sur le gros et voilà et j'ai mon paquet là qui va mettre plus un à la touche relayée par E sur lui. Et en ce qui me concerne de mon côté, euh, j'ai toujours mon petit Aliman qui pompe les PC, et ce sera non Ok donc au niveau de mon scoring, j'ai marqué, marqué 12 de primaire parce que je contrôle 3 objets et plus que Bob, et je marque 2 points parce que de toute façon cet objectif-là de prise de milieu de table, je vais, le je vais le faire, donc ça ne bougera pas à ce niveau-là. Voilà, c'est parti pour la phase de mouvement. Ok donc début de ma phase de... Euh, fin de ma phase de mouvement pardon. Euh, donc du coup j'ai fait avancer mes hiérodules. Euh, le but ça va être de cramer avec moins 1 là-dessus et lui il va cramer encore là-dessus. De toute façon, le but c'est de satelliser ça, pas refaire la même bêtise que tout à l'heure, là la niche pourrait la faire sera moins grave, de manière à pouvoir enlever cet objectif là pour que Bob n'en ait plus qu'un. Là euh, en fait mon, mon plan de charger avec les Havigard c'était bien mais en fait je me retrouve bloqué avec depuis deux tours donc c'est pas le bon plan, je pensais vraiment réussir à les tuer plus facilement. Euh, mais il se trouve que non, donc euh, bah, c'est comme ça. <rire> euh, donc euh, voilà pour ça. Et puis là maintenant, bah, on va passer à la phase de magie. Ça va être assez rapide. Euh, le but du jeu, ça va être, lui, il va mettre catalyseur sur lui. Il fait un péril et bah, il va prendre des trois mortels. Bah, il va prendre trois. Euh, du coup, Ma pauvre aimée. il va faire un hurlement, un smite là dedans. Ça passe, ça fait une mortelle dans les Dashwoods. Et ensuite on va passer au Swarmlord qui va mettre une vue à 4 sur lui. Ça passe, et en plus des trois attaques... Vas-y, j'ai fait euh, Non, non, c'est bon. Et des trois attaques qui passent à 10. Ouf, ça, ça va être dur à gérer mais c'est faisable. Et non. Ok, et donc euh, c'est fini pour la phase de magie. On va passer à la phase de tir fin de la phase de tir, j'ai fait tirer mon barbet Odul au close, une arme dans les trois pox, il les a tués et une arme dans les autres, il en a tué deux. Les lance-flammes se sont excités et ont tué quasiment tout seul le pack de Deschrudes. Il en reste un à un PV. Le premier, c'était lance-à-haut, alors le deuxième. Je vais de, que je vais, je vais charger avec le prince ensuite. Et là, mm -hmm. bah, je suis resté au close. Donc, c'est comme ça, euh, le Stormlord est resté. Donc là, on va passer à la phase de charge. Ça va être assez bref. Lui va charger les thermis. Ça fait une charge à 5 parce que j'ai moins 2. Donc du coup, il va se mettre comme ceci. Le prince va charger notre ami ici, Et cette fois, je ne fais pas la même erreur. Je vais faire en sorte de prendre l'objet parce que je compte comme, plus que j'ai perdu Beaucoup 3 PV. Ouais. donc 9 figurines. Je vais taper en dernier, mais bon, j'ai bon espoir de pas trop prendre cher quand même et de pouvoir tuer cette figurine. Et je vais charger avec mes guerriers sur les pox. Charge à 7 charge à 7 le but étant d'en mettre sur les objets du moi Aurais-tu l'intention de m'étouffer, d'étouffer euh, mon scoring ouais, là, Oui un petit peu, après c'est un peu l'objectif. Oui, Ok, et eh ben, écoute, c'est parti. Euh, c'est parti. Je vais faire les touches d'impact avec le gros. Euh, parce que c'est sympa, paraît-il. Non, ça ne coûte qu'un PC là, les impacts plus, Ça ne me coûte qu'un PC. Non, du coup, tu plus de PC derrière. Du coup, ouais. j'ai plus de PC derrière, mais ce n'est point grave. <rire> euh, parce que là, du coup, même si en tues deux, euh, je t'en tue deux, je pourrais quand même faire mon pinning console ouais. et taper. Donc, je fais... C'est un mauvais jet, mais en fait, ça passe quand même. Je pense mmh. que j'en déduide à 3+, pour un très mauvais jet. pour que quand, ça... Ouais, c'est ça. Donc, Du coup, je prends 6 morts, c'est ça Enfin, euh, 6 PV 6 euh, mortels, Ouais. 6 mortels, donc... Euh, bon. Ça va faire un pop-pop. Ça fait un pop-pop, ok. Et du coup, euh, on peut enchaîner tout de suite avec la phase de close, qui va être assez simple. Le hiérodule, il a des trois attaques supplémentaires, donc il va le faire. Ça sera deux attaques supplémentaires, donc il y a huit attaques. Il va toucher A2+, parce que j'ai passé le, le bonus relançable, parce qu'il a ses griffes. Et il va blesser A2+. Donc ça te fait mon cher Bob, 7 sauvegardes à moins 3 Donc on a vu à 4 et c'est des morts à chaque fois Et les à 4 et, et ça, ça fait 3 morts 3 morts, il m'en restait 2 donc... Il euh... t'en restais 3 3 et ils sont morts Hop et Royaume coup, de la douleur Je vais faire mon pinning sur ce Detchwood en le soclant Pour qu'il puisse pas euh, ensuite venir au secours de, des autres figurines Et maintenant je vais poursuivre, mm -hmm. je vais taper mm -hmm. avec mes 3 guerriers sur les Pox Oui Sur du 3+, et sur du 4, ça fait 4 sauvegardes sur l'époque en fine. Open. Oui. Et ben ça fait 3 morts. Et du coup, après, je suis en fight last là-bas. Enfin, en tout cas en pas charge. Donc en euh, pas charge. Donc du coup, on tape normalement, donc ça sera à toi d'activer si tu le oui. souhaites. Bien sûr. Ou l'époque, ou là-bas, euh, ou ici. C'est toi qui choisis de euh, toute façon, euh, j'ai le choix, mais somme toute, il euh, y a le prince qui va taper. Pop, pop, pop, pop. Euh, lui, il ne fera pas grand chose. Je vais taper ici quand même, okay. avant de mourir. Ça marche. Bravement. Donc lui, 3 plus 5 plus 1 vu, c'est ça euh, Lui, alors il a moins 1 la blesse. D'accord. Donc euh, si tu tapes en fouet, euh, tu me blesses à 6. Je te blesse à 6, oui, mais mon, mon mec derrière il fait archi Contaminateur, donc avec un peu de chance. Eh ben, écoute, ça Sur blanche. du 2. Hop, les 6 c'était après les garçons. Sur du 6, j'en ai 2 et c'est full reroll. Tout à fait. Ça en, ben fait non, en, ça en, en deux. fera que 2. Un vu à 4, j'en réussis une, je prends un PV de plus, je suis à 4 PV perdu. Oui. Je reprends la main, je vais oui. taper avec le Swarmlord dans les Death 2 plus, 3 plus, 3 mortels et 3 invus. <rire> Un vu à Il y a deux morts du coup. Deux morts secs. Aïe aïe aïe. Okay. Et la queue, la queue, la queue, Je vous jamais vos queues, les amis. Eh bah, ben, vous, vous, vous auriez pu. Vous auriez pu <rire> <rire> Ok, du coup... C'est à toi euh... de reprendre la main ouais. bah, où tu veux. La balle, là, les edge Non, ça, ça va être là, je pense. Absolument. Ah, remarque, ici. Ici, on va essayer de faire le dernier guerrier. Ouais. Comme ça, ça fera revenir un pox, si j'arrive. Ouais. 1, 2, 3. T'en reste 5 en plus, hein. c'est ça C'est faisable, c'est faisable. Ouais, carrément. Incroyable. <rire> il incroyable. reste un PV, je crois. Il te reste un PV. Hop, sur du 4. Ah Ils sont un peu, un peu essoufflés. Re-sur oh, du 4. Mec. Oh, une seule oh, non Une chance sur deux de te sauver mon guerrier. Allez Ah oui. non Il meurt, le malheureux. Il décède. Il se fait croquer. Hop, ce qui me permet donc de mettre un petit pox où je veux à deux pouces. Ok, bah écoute, je vais taper, euh, je vais taper, je vais taper maintenant, il euh, n'y a plus vraiment si, je vais taper avec mon, vu que tu tapé là, t'as tapé là, et bah je vais taper avec mon gros dans les c'est du 3 plus les 1, du 4 plus les 1, pardon. C'est du 2 plus et c'est des morts, et bah il y a un mort. Il y a un mort ou ça Chez les Chez les pox C'était flat beaucoup je suppose Oui, flat 4 minimum. Flat beaucoup trop eh ben, je te laisse activer soit ton Death Route, soit les euh, Mon Death j'ai déjà activé, mais. Lui, là Ah, pas celui-là, par contre. De euh, bah, toute façon, maintenant, il n'y a plus que moi qui tape, non Ah bah là, euh, non, il reste là-bas, mais en fait, oui, tu peux... là, là, ça change rien. Ok, le Death ouais. le Valeur Death Shroud. On va tenter de finir le Swarm Lord. De plus. 5 euh, plus. Tout à fait. Ouh Virole des As. Non, un vu à 3 5, 1 vue à 3 Et non, est-ce qu'il explose Ah oh oui, oui. <rire> Oh non Oui non. Bah du coup ça m'embête plus moi parce que du coup je vais prendre des 3 mortels ici Je prends une Une ça va Ouais ça va mais du coup euh, Oui mais c'est surtout quand même toi des qui prends ouais. C'est moi qui prends partout là Non, Macron, Macron. je m'en viens dessus lui euh, Lui Ah bah trois. voilà <rire> oh, Non non, c'était ça. Ah c'était pour le... ouais okay. J'avais dit c'était pour le... Maintenant c'est toi Maintenant c'est toi, allez bah, voilà, tes deux sont exaucés. Bon, bonsoir Lord. Bah. Au final, a consommé le, le, le gros impact ABM et en plus tu les déjà donc c'est no. plutôt bien. Bon. Bah maintenant je vais, activer, euh, je vais activer mon prince dans lui, c'est du 2 mm -hmm. ⁇ C'est du 3 ⁇ full reroll. Ça te fait tout ça, on en a vu à 4, pour dommage des 3 ⁇ 1. J'en rate 2, donc euh, des 3 plus 1 ça fait déjà 2 dégâts et Mais il reste oui, oui. un point de vie donc je suis décédé Attends. ok Ah oui il te restait un PV Il okay. me restait un PV ouais, suite à ton merveilleux tir de flammeur Et du coup je vais essayer de peeling pour engager l'autre Ouais, et bah du coup je l'engage donc tu pourras taper Et surtout tu pourras pas me mettre de coup de l'enflamme dans le coin du nez Non et je vais taper avec mon guerrier et regarde le guerrier Allez petit guerrier Oh. Et les garde j'ai mes Pox encore qu'on peut taper là-bas. Ouais, mais j'enchaîne. Oui, je 3 enchaîne. plus full reroll. roll Et 4 plus. Oh oui, j'aimerais tous les tuer. Oh oui <rire> Tenez les gars, tenez, tenez, tenez. Il y a au moins ouais. un 6, mais je crois que ça les tue tous quand même. 1, ouais, 2, 3. J'en avais 7. C'est ça. Et B 6 eh ben, pour 6, hein. c'est... Euh... C'est du pile poil. Je vais faire mon rond d'engage du coup. Faut m'éloigner de. Ah non, je ne peux pas m'éloigner de. non, je peux pas m'éloigner de. Je suis baisé, je reste là. C'est ça Sinon, tu peux te rapprocher de moi, ça gagne du temps Non, non, non. Par contre, tu pourras avoir un tir de contre-charge. Ouais, en full roll Ah non Non, j'ai plus de PC. Tu n'as plus de PC J'ai utilisé les PC pour. Ouais, ouais, tout à fait. Il reste des choses à faire. Il reste des pox. Combien en reste-t-il, aimé 3, 6, 9, 10. Tu tapes dans le gros pour essayer de le tuer. <rire> je pense que je vais taper dans les... Euh... Dans les guerriers Je vais taper dans les guerriers, ouais. Ça euh... marche. Même, euh, même Et après, ce sera lui de taper six. aussi. Du coup. Oui. Hop, sur du 4. J'ai plus de PC, donc je fais plus de mortal. Ouais. Hop, et sur du 4. Non, sur du 6. Ah non, c'est les, les guerriers, c'est les guerriers. Non, du coup, ça en fait 3. Rien du tout. Rien du tout. Hop. Et ensuite les quatre attaques de Jean-Michel Fullblade Spawn. Yes. Hop là Sur du 6. Rien du tout. Voilà, rien. Ok, bah, fin du tour du coup. Ok, donc fin de mon tour, donc bah, ça s'est bien passé. J'ai nettoyé tout ce que je voulais globalement. J'ai même réussi à enlever les dead avec le swarmlord. Euh, J'en attendais pas tant. Euh, du coup, euh, Bob marque deux points de monstre pour attuer le Swarmlord. Euh, moi je continue à grapper grap du, du no prisoner. Donc là, en gros, je vais marquer deux points parce que je suis resté sur au centre de l'objet. Je vais marquer deux points d'engager sur tous les fronts et je vais marquer… Euh, et puis, j'avais quoi tout comme ça dit que Les personnages, j'en ai pas tués, donc pour l'instant, on reste là-dessus. Donc voilà, je rends le, la main à Bob pour son tour 3. Ce qui reste de ma main, tu veux dire Non, reste de ma main. <rire> Début de ma phase de commandement. Donc de base, je reprends un PC. Maintenant, on va voir si le Taliman arrive à pomper suffisamment pour pouvoir en remonter un. C'est le cas. Donc je monte à deux PC incroyables. Sur les primaires, je marque donc seulement 4 points puisque je me suis fait étouffer sur les autres objectifs. Donc, euh, globalement, on ne va pas se le cacher, c'est compliqué. <rire> ça va être compliqué de revenir. Euh, sur les secondaires, on va voir durant le tour comment ça s'arrange. Euh, en phase de commandement, alors j'ai peut-être un petit tricks à faire ici. On va voir. Potentiellement, j'ai peut-être des choses à faire là. Euh, et sur le reste, en phase de commandement, bah, c'est tout ce que j'aurai pour moi. Ok, euh, donc euh, là euh, on est en phase de commandement et donc euh, la, fin de, la fin de phase juste avant le scoring. Donc juste pour m'assurer quand même que je reste suffisamment nombreux pour tenir stop top je crame un PC et je vais faire remonter cette pox qui remonte sur du 3. Et bah c'est pas terrible les amis, j'en remonte que 4, mais c'est toujours ça de prix donc je vais gonfler ces effectifs de 4 pox. Hop, pou pou pou pou pou. pou. Alors globalement, à la phase de move, bon ben, on va, ne on va pas faire non plus des, des miracles incroyables. Fin de ma phase de mouvement, euh, donc euh, j'ai suivi le plan que j'avais établi. Mon petit Aliman a fui, il a fait, bon, ben, on va en retraite, se cacher du, des gros monsieur qui sont au milieu là, pour éviter de se faire charger. En plus, il là étant dans un cratère, hein, potentiellement, il y, euh, y a peut-être possibilité de l'embêter pour éviter une charge, notamment avec le bâtiment là. Euh, ici on n'a pas bougé, là mon sorcier a fait une très grosse course pour se rapprocher euh, du prince Et mon euh, full blight spawn euh, s'est euh, lui reculé euh, Ensuite les plaques marines qui étaient cachées derrière ont avancé pour, euh, dans l'espoir de faire une charge Et d'engager euh, nos amis euh, au corps à corps Et à la fin de mon tour est arrivé des renforts, 5 plaques marines qui sont arrivées là Et qui vont donc faire les Narmoon euh, dans ce quart de table où je ne l'ai pas fait Je vais donc pouvoir passer directement à la phase psy on va tenter de mettre euh, la peste pulmonaire à ce gros monsieur là. Hop, ça ne passe pas. C'est un 3, c'est dommage. Et on va tenter de mettre un smite ici. C'est un smite à 9. Moins 1. 7, euh, 8. Oh, 8 ouais. C'est abjuré, C'est abjuré, donc en fait ce sera une fête euh, qui qu fait prout. Euh, non, sûr. il me semble qu'il faut que le pouvoir soit manifesté. Mais... Ok. Alors, phase de tir euh, un peu anecdotique, puisque du coup, j'ai tiré avec mes quelques tirs de bolter, euh, histoire de réduire potentiellement les effectifs euh, des gardes tyrannides ici. Je leur Je n'aurais fait que 1 PV. Je vais donc pouvoir tout de suite passer à ma phase de charge. Ma phase de charge va consister en les PM ici, qui vont tenter de s'approcher là. Nous avions mesuré pour une charge à 4, et c'est une charge à 5. Et fin de ma phase de charge, je crois vu. Euh, je vais interventionner héroïquement ici. Oui, avec mon merveilleux prince qui va faire de la bouillie de bouillie Ah oh oui je pense, oui. je pense <rire> que je vais, je vais souffrir, je vais souffrir le martyr euh, eh ben, écoute, début de l'activation des charges Yes. Euh, je vais donc m'activer ici, donc je vais faire ma, ma consolidation de 3 pouces pour venir, hop, encercler ce, ce petit Ivegard et puis on va taper avec les marines Ok donc ici Bob a tapé, il m'a fait un PV sur un Guard et moi je vais m'activer du coup à mon tour je vais taper avec mes guerriers dans les pocs. C'est parti, c'est du 3+, plus et c'est du 4+. Plus. Et ça fait 3 so films de peine à 6. 3 films de peine à 6, et donc morts. ça fait 3 morts. C'est à moi de répondre. C'est à toi de répondre, tout à fait. 1, 2 et 3, et nous, on va tout mettre dans le gros monsieur. Ouais. Et il nous reste un PC, donc du coup, on va claquer un stratagème pour coller de la mortale sur des 6. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça prend 22 attaques. C'est parti, sur du 4+, plus, chaque 6 fait une mortale. Ouais. Allez, on veut les 6. Et le 1, tu prends des mortels. Et le 1, c'est moi qui prends des mortels, donc il y aura oui. au moins 2-6. J'ai 4-1. Ouais. En fait, c'était la, euh, la bonne stat sur les 1, mais pas la bonne sur les ouais. 6. bon bah, c'est <rire> la vie. film the pain. On le fait tout de suite. Tiens, alors, du 3 coup, mois. ça me fera 3 morts. Hop, je me les note ici, mes 3 morts. Yes. Et maintenant, il faut que je blesse et je blesse sur du 6. Allez, du 6. Hop, et bah écoute, ça te fera quand même trois save, incroyable! 2 mortels, donc faut que je. C'est ça! J'ai la à 2. Et ben bah, il est mort. Est-ce qu'il explose? Non. Tu es par des, des pox. <rire> Pauvre bête. Donc moi il faut que je retire, <rire> on a dit trois figurines. Fin de la phase de corps à corps. Euh, donc ici on a les guards qui sont restés engagés avec les plaques marines. Hein, les plaques marines qui leur ont rien fait, qui ont fait des crèches, même pire en fait ils ont pris un mort. <rire> donc euh, rentable le plague marine. Ici, on a Papa Prince Tyrannide qui a écrabouillé mon Malignant Plague Caster, ou SME Répugnant pour les amoureux de la langue française. Et enfin, ici, j'ai mon petit paquet de pox qui a bourmenté, c'est un mélange entre tourmenté et bourré, le, le petit, le petit, même le gros, hiérodule qu'il y avait là et qui est donc décédé. Bon, globalement, on va pas se mentir, la partie là est plus que mal engagée, hein, je pense que ça va aller vite pour les derniers tours. Je donne donc la main à aimer pour abréger les souffrances. Je gagne donc à la fin de mon tour 3 points pour avoir euh, détruit une grosse bébête Tyranide. Ok, donc début de mon tour euh, 4. Je vais faire passer mon escouade ici super OP pour que je reprenne l'objet à Bob puisque j'en ai 6 et lui 5. Ensuite, je vais marquer 12 points de primaire puisque je vais contrôler 1, 2, 3, 4 objets. Euh, donc, ça va me faire passer... À 12. Je vais rester sur l'objet ici et globalement mes guerriers vont se mettre plus un la touche sur eux-mêmes. Mes guerriers là, relayés par eux, vont mettre plus un la touche ici. Et voilà. Et le prince va donner full reroll à personne. Et on va passer à la phase de mouvement. Voilà. Ok, donc phase de mouvement terminée. Donc mes gardes sont passés super OP ici de manière à en gros euh, résister au super OP du Claid Marines. Le gros ici a avancé pour cramer les Play Marines pour soit les détruire, soit euh, être en mode euh, suffisamment affaibli pour qu'ils ne me menacent plus. Eux sont restés sur l'objet du centre pour marquer mes deux points de primaire. Eux sont repartis de l'autre côté parce que j'avais plus personne ici. Mon prince est parti, le but c'est de, de balancer des tirs de en ici et de charger. De toute façon, vu que j'ai euh, 8 figurines, pour 11, normalement je contrôlerai l'objet. Lui a avancé pour cramer lui. Et enfin lui je le tuerai au tour 5 parce qu'il méritera de mourir. <rire> Comme ça il pourra compter au boulier le nombre de perches chez lui avant de mourir. <rire> ça va être propre à la fin de la partie. Voilà. <rire> Allez, on passe vite fait à la phase de magie. Ok c'est parti. La phase de magie j'ai fait un smite, j'ai tué 3 pox. Ensuite, je suis passé, j'ai pas fait d'autres sorts, j'ai pas envie de prendre un péril. Ensuite, je suis parti sur ma phase de tir. Lui, il a fait des dévoreurs, il en a laissé un vivant. Donc le but étant maintenant de le charger. Lui, il a mis un coup de lance-flamme dedans, mais il a fait qu'un seul PV, donc il est encore vivant. Et lui a lance flamé et lui par contre il a tué euh, l'équivalent, il a enlevé 5 PV au Plague marine, donc on en a tué 2 et affaibli 1. Et maintenant on va passer aux charges, euh, donc on va tenter ici, je pense que ça ne sert à rien de tenter, c'est une charge à 12, bah je la rate, lui ici c'est une charge à 9, ça rate, et mon prince ça doit être une charge à 5 ou 6, et elle il fait 10 ce brave, ce brave homme, hop, et du coup je vais faire taper mon prince, dans le petit pox et ça sera terminé. C'est un full touche. Il est mort, il prend 4 PV, je pense que, oui, je peut pense que ça là. sert à rien de lancer les dés. Adieu Voilà. Et du coup, euh, je, marque, euh, je marque je marque 3 points de 2 points d'engage. Euh, et je te rends la main. Et j'ai fait deux points ici pour être au centre. Donc j'ai fait deux ouais. en points d'engage. Je vais sans doute caper mon opprisonneur et je fais les deux points de Très, certainement. Très certainement. Alors, euh, à mon tour, j'ai pris mon point de commandement. J'ai marqué 4 points ici grâce au point de vie offert par Aimé. <rire> ça nous a permis quand même de gagner 4 points de victoire. Donc, merci Aimé pour ça. Mais de rien. Euh, à côté de ça, les plaques marines ont chargé ici et euh, ils ont rien fait grosso modo et là j'ai chargé ici et euh, j'ai tué un gars tyrannide euh, et euh, ça ne fera rien de plus euh, et je ne contrôle même pas l'objectif euh, potentiellement puisque là je peux me faire contester donc, euh, on a deux figurines chacun sur le bjo, mais là, on en a trois au total, donc ça n'est pas suffisant. Euh, grosso modo, sur mon tour, au niveau des secondaires, vous l'avez compris, euh, c'est pas terrible. Euh, je suis complètement essoufflé, je suis en lambeau, donc euh, en termes de scoring, euh, bah, je marque rien sur euh, ce tour-là. C'est la fin, on passe au tour 5. Alors on a enchaîné le tour, euh, mon tour 5, donc mon tour 5 j'ai marqué 12 points de primaire plus 2 parce que j'étais sur le milieu de table et en, en fin de partie il y a des chances que je remarque que 5 donc on va partir du principe que je mets 17 de primaire à ce tour-ci, ensuite euh, le lance lame de lui a cramé E voilà et le prince ici a chargé lui et l'a tué, Au close et le lance-flamme de lui a tué lui. Donc, en fait, j'ai tué tout le monde. Le seul, la chose chose que je ne pouvais pas gérer, c'est ces cinq tech marines là. Donc, du coup, Bob va sans doute réussir à assurer à la fin de son tour 5, 4 points de primaire. Je te remercie de m'avoir laissé 5 plaques marines et l'opportunité de pouvoir jouer un tour 5, c'est surtout ça. Exactement et voilà. Ok donc le scoring de fin de tour 5 pour moi j'ai marqué euh, 17 points de primaire. Pourquoi 17 Parce que je mets 12 points euh, de contrôle, je mets 2 points parce que je contrôle ça et en fin de partie je marquerai 5 parce qu'il ne sera pas possible de, me de contester cette unité là. Donc ça me fait 17 points de primaire sur la fin de mon tour 5. Au niveau de la létalité, euh, je vais marquer mes no prisonneurs à 15 points et j'ai fait engager sur tous les fronts à 3 points et j'ai tué 2 personnages qui fait 6 points de personnages à la fin de mon tour et je rends la main à Bob pour son tour 5 oui donc pour mon tour 5 je vais scorer à la toute fin donc je vais gagner un PC ce qui amène à un total de 3 PC, les plagues marines qui sont là vont venir là, je vais tout faire en une traite hein, parce que j'ai 5 pouces de move donc mon but c'est de venir ici alors fin de mon tour 5 les amis euh, ici avec les plaques marines j'ai avancé, j'ai mis une petite rafale de bolter derrière, j'ai chargé vu que j'avais 3 PC, j'ai infusé le tout et donc euh, j'ai lavé les quelques guerriers tyrannides me permettant donc de récupérer cet objectif. Donc ça va me permettre de au primaire scorer 4 points à la fin de mon tour. Malheureusement, sur le reste, vous l'avez compris, au vu de mes ressources extrêmement nombreuses sur cette table, je vais marquer que très peu de choses ne rien. On va donc, avec Aimé, prendre le temps de faire le calcul et on revient après pour vous, faire, pour vous donner le résultat et vous faire le débrief de la partie. Ok, donc fin de la partie, on termine sur un 85 en ma faveur et un 30 points pour toi. Ça s'appelle un 20-0 mais... Exactement. <rire> Exactement. Le 20-0 de bienvenue, c'est ça ouais, on voir ça comme ça. <rire> euh, donc euh, voilà, bah, c'est sûr qu'il y avait déjà un Delta euh, un petit peu inhérent au DoCodex. On avait, mmh. euh, on avait en, en liaison discuté avant la partie pour Bien essayer sûr. de proposer, un, entre guillemets, une game intéressante. Ça donne quoi au niveau du score, du coup Alors, bah, moi, je mets 45 de primaire. Donc, on, pourra, on abordera après les, les, les changements sur les nouveaux, second... enfin, les, nouveaux, euh, les nouveaux scénarios. Je mets 12 points sur 15 engagés sur tous les fronts. Je mets 15 points d'assassinat. Et je fais 13 points d'assassinat. Donc, euh, je... ce qui est à 85. Et toi, donc, tu fais 12 de primaire. Donc, là, on voit quand même le changement euh, un petit peu là-dessus. dure, là, dur, dur, Mais bon, En fait, on le verra après. Bon, on discutera. Mais le primaire, c'est vrai que je score très peu parce que je me fais étouffer voilà. on la pendant la, la game. La domination... Ça, on en avait discuté, je t'avais… Alors, tu me l'avais déconseillé, mais comme je suis quelqu'un de borné, je tiens à tester par moi-même et effectivement, ça n'était pas une bonne idée. Donc, ne faites pas ça chez vous, les enfants. Euh, voilà, on a un engagé sur tous les fronts on aurait sans doute été plus stable et un Je peu pense plus, aussi. Euh, un peu ça n'aurait pas fait 12, hein, mais ça t'aurait mmh. apporté sans doute 6 à 8 points. Mmh. Ensuite en monstres, bah voilà, c'est clairement le secondaire qu'il faut prendre contre du Stampede. Parce que bah, de toute façon, si vous ne tuez pas les monstres, vous allez perdre. Ça. Donc euh, il faut tuer les monstres, sinon euh, ça va engendrer un mmh. état de l'étalité. Donc tu ça fais fait 7 marqué points, points. Ouais, c'est quand même OK. Je parce que, est que la, la est liste terminus tu quand même des arguments pour le faire. J'en tue 3. Je suis plutôt fier de moi. Tout à fait. Et tu fais 8 points de, de data de, de, de Tata Narthmoon. Ce qui est complètement nouveau pour jouer de la Death Faire du nar Moon en voilà. Death c'est incroyable. Après, tu as eu le, le problème de te faire un peu surprendre par ça. C'est qu'avant, tu faisais tes Archmoons chez toi avec des persos. Et là, maintenant, tu ne peux plus... Ah, je ne peux plus... Et donc, du vrai, coup, vrai, On va discuter en début de partie, parce, ouais. Parce que, <rire> que même tu as eu de la chance, parce qu'au final, celui chez toi, tu l'as fait avec trois d'Eshrun. Quatre d'Eshrun. Mais ça restait un jet. Donc, euh, sujet à... 66%, ouais. 66%. Donc, euh, voilà, il faut faire attention à ça. Le, euh, je pense que c'est un, une mm -hmm. option qui s'envisage aujourd'hui. Mm -hmm. Mais l'époque, ne faisant l'action que, que d'Edward, oui. ça peut être un peu dangereux, effectivement. de… Très bien. Donc voilà. Alors, donc euh, bah, pour mon petit rétexte de cette partie, donc on en avait discuté avec Aimé, déjà avant la game. On voulait essayer de proposer quelque chose de, de plutôt dynamique et de sympathique. C'était pas évident parce que pour ceux qui oui. ont vu la vidéo de la tier list, on avait placé donc le Tyranide en tier 1 oui. et le Death Guard euh, en Ça, tier 3. On voit qu'avec un écart de tiers, euh, bah, les matchs sont difficiles, je me suis essoufflé beaucoup plus vite oui. euh, que, que toi. Clairement. Donc euh, compliqué, en plus avec le chapter à prof, bah, toute mon armée elle a pris, enfin euh, tout ce que j'avais aligné là a pris euh, des, des nerfs en point, <coughs> euh, plus 15 sur le full blade spawn, euh, plus 1 sur les pox, plus 2 sur les thermis, donc je trouve ça un peu incompréhensible. Mais bon, somme toute on a quand même joué la game, c'était sympa aussi de montrer une terminus est et puis de la jouer un petit peu. Alors. Même si euh, Tiffus a fini en pulpe, <rire> avec une erreur de placement, vous pourrez euh, clairement m'envoyer du sel euh, en commentaire et, et tous les gens qui me connaissent vont se charger de m'en envoyer en vrai. Euh, il n'aurait pas été game changer, donc euh, c'est pas une erreur qui coûte. Euh, je pense pas avoir fait énormément d'erreurs à part, c'est plus l'erreur de secondaire euh, qui, me, qui me pénalise. Mais après, sur le reste de la game, euh, moi, je suis absolument pas surpris du, du résultat. Et puis, euh, et après, en termes d'ambiance, bah, moi, j'adore passer du temps avec Aimé, Donc, en fait, chaque voilà. fois que je fais une game avec elle, moi, je suis content. Donc euh, moi je suis content de la game, bah, je sais pas écoute, ce que t'en penses. C est, c est... Bah écoute, moi je, je, je, clairement je me positionne avec un codex qui est actuellement, qui clairement post Data, data Slate, enfin Data Slate Chapter Approve se positionne à mon sens comme le meilleur codex avec le Drukhari. Euh, C'en est un peu dommage parce que c'est vrai que moi j'aime bien le Tyrannite pour euh, pour son sa polyvalence, etc. Là, même si je conserve un bull de liste très proche de ce que je jouais avant, en fait, on se retrouve avec euh, tout est plus simple et tout devient même peut-être même un peu trop simple. Tu as des problèmes de riche en fait. ouais c'est <rire> clairement des problèmes de riche. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as ouais. pensé, toi, de ce scénar-là Alors écoute, ce scénar, il change pas des masses, en fait, de, de ce qu'on jouait avant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut assurer une présence sur table. C'est renforcé comment bah, Par le primaire qu'on a connu, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on marque 4, 8, 12. Mais en plus, on marque deux points en plus. Donc ça, euh, on va dire qu'on retrouve une ADN qu'on a déjà euh, pas mal euh, pratiqué dans, dans, la, dans, dans les scénarios précédents. Euh, le petit 5 points de primaire en fin, en fin de partie, j'ai envie de dire, il peut rattraper un late game un peu compliqué. Ah, un late game compliqué, euh, ouais. un qui ou une préservation de ressources. Voilà, Quelqu'un qui soufflerait ouais. volontairement, enfin qui ne prendrait pas la map, mais qui jouerait sur le late game pour pouvoir récupérer l'objet en fin de partie en jouant en deuxième par tout exemple. Tout à fait, tout à fait. Ça permet de, de, de Ça libre, voilà, le fait de jouer en deuxième. Pas, je trouve pas idiot. Euh, en revanche, euh, ce scénario est quand même très, comme on le disait, euh, ancienne version. Ouais. On a quand même des, secondaires enfin, des scénarios pardon, qui sont très portés sur des actions. Ouais, tout à euh, fait, dont on... certains par des infanteries et voire carrément des super op ouais. sur certains scénarios. Donc, en fait, il y a certains scénarios, on pense notamment aux scénarios avec les objectifs rémanents, donc les objectifs qu'on scorait, en... oui. qu'on prenait en phase de co et qu'on pouvait ensuite s'en aller. Pour ça, il faut que l'unité soit super-opérationnelle. Super donc, ça veut dire que euh, ça va réorienter le jeu vers de la troupe. Moi, personnellement, je suis suis Plutôt contente parce que je pense que les, les ossatures d'armée doivent rester des troupes super OP. L'ennui, c'est que je pense qu'il y a des armées qui vont être excessivement fort là-dessus. Je pense notamment au Custo, a bah, le Kata pour faire des actions c'est bouger, dès que tu as des chips super, troupes super, OP, super OP, des petites chips ouais, troupes exactement. super OP que tu peux projeter, le, le nécron vas... va être content. Baisse de points va être Après, moi euh... je suis déçu parce que déçu, c'est un bien grand mot, mais dans le sens on a tiré au, au dé pour avoir notre scénario, et du ouais. coup j'aurais voulu avoir un scénario avec des actions parce que j'avais amené des PM ouais. exprès pour ça. Alors ils ont fait des mais ce pas les actions escomptées. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du rapport de bataille. Si comme moi vous êtes salé des nerfs de la Death Guard sur le CA 2020 ou si vous n'aimez pas les Tyrannides parce que c'est pété. Non mais il y a une qui va arriver après. <rire> en tout cas, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et nous on vous dit ciao les, les seigneurs, seigneurs de guerre, de guerre. Vous êtes tournoyeur mais vous ne trouvez plus vos listes et ne retenez pas vos scores Vous êtes organisateur et on avait marre de perdre du temps entre Excel, Paypal, Gmail, Facebook Mini Headquarters est la solution pour vous Levez votre armée, inscrivez-vous en tournoi, soumettez votre liste et payez l'orga en quelques clics Et lorsque la bataille se termine, célébrez vos victoires et analysez vos défaites tout en gravissant le tout nouveau classement ELO des joueurs français uniquement disponible sur Mini Headquarters. Et pour les orgas alors Encore plus de fonctionnalités Créez vos tournois, récupérez les paiements, corrigez les listes en un clin d'œil et lancez les appariements Vous n'avez plus qu'à rentrer les scores durant le tournoi et MHQ s'occupe de tout La ronde suisse, les appariements, et même les tables Alors, n'attendez plus, passez à Mini Headquarters, l'outil ultime du Wargamer